Alors nous avons invité pour le débat de ce soir, deux journalistes, Aline Leclerc, qui est journaliste au, au Monde des Faits, Maurice Lemoine, ancien directeur, euh, non, alors, alors, rédacteur en chef, rédacteur en chef pas de ancien rédacteur en chef euh, au Monde Diplomatique, et euh, toujours en activité comme journaliste, bien qu'il soit à la retraite. Je ne suis pas obligé de le dire. Mais... Tout le monde <rire> croit que je suis jeune. <rire> Voilà, donc nous avons invité deux journalistes, Aline Leclerc du Monde des et Maurice Lemoyne du Monde Diplomatique pour nous parler non pas du journalisme sur les quartiers populaires, c'est-à-dire la façon dont les médias ou plus exactement les journalistes parlent ou montrent la vie dans les quartiers populaires, mais du journalisme dans les quartiers populaires, c'est-à-dire la façon dont ils essaient de pratiquer leur métier les difficultés qu'ils rencontrent et les réflexions que cela leur inspire euh, c'est une approche partielle évidemment on parlera sans doute également du journalisme sur les quartiers populaires mais nous voulions surtout une réflexion de journalistes sur leur propre pratique ça s'inscrit d'ailleurs dans une espèce de mini-série des jeudis d'acrimel puisque nous avions invité des journalistes sportifs comme alain vernon de france 2 et david garcia à réfléchir sur leur pratique de journaliste sportif que nous avons invité euh, un journaliste flanqué d'un adhérent d'ACRIMED, en l'occurrence euh, Benjamin Barthes, à réfléchir avec nous sur les conditions du journalisme sur le Moyen-Orient. Que nous avons fait la même chose également avec euh, David Larousserie, qui est actuellement journaliste au Monde, et euh, Sylvestre Huet, qui est journaliste à Libération, à réfléchir sur les conditions et les difficultés du journalisme scientifique. Et bien ce soir... Les conditions et les difficultés du journalisme sur les quartiers populaires. Voilà le menu. Et je donne la parole immédiatement à Aline Leclerc. Alors, je ne sais pas comment on va faire, c'est très formel. Je ne vais pas vous faire un laïus. Je pense que je vais, je vais raconter. Je ne je suis pas sûre que... <rire> En, en toute modestie, je ne suis pas sûre que tout le monde ait suivi mon travail, donc peut-être je, je vais vous raconter ce que c'était que mon travail, puisque donc, euh, moi je travaille au monde.fr, j'y tiens, c'est une rédaction, euh, au journal on est, on est séparés, donc la rédaction du monde, la rédaction du monde.fr, on appartient à des entités différentes, même si on se rapproche, donc, donc euh, voilà, c'est important de, de le préciser. Mais avant de faire ça, moi, j'ai eu un parcours, comme beaucoup de jeunes journalistes, j'ai pigé dans beaucoup de médias différents. Et, euh, et je me suis toujours attachée à essayer de, de faire des choix plus en fonction du, du fond, de ce que je pouvais faire, plutôt que du type de média. Donc longtemps, moi, j'ai travaillé à la radio, qui est un média que j'aimais beaucoup. Et euh, quand j'ai travaillé à la radio, j'ai travaillé à Radio France Internationale euh, sur une émission sur la société française qui s'appelait Microscopie et qui est animée par quelqu'un qui s'appelle Édouard Zambo qui aujourd'hui encore une petite chronique sur la banlieue, justement, sur France Inter, le dimanche euh, à 13h, qui s'appelle « Périphérie ». Et par euh, Edouard alors qu'avant, moi, j'étais plutôt allée, justement, euh, en Amérique centrale et tout ça, par Édouard, j'ai découvert un peu ce que c'était que les problématiques des quartiers populaires. Et on avait une émission donc, euh, qui se décomposait en un choix de thématiques, et puis euh, des petits reportages illustrant cette thématique qu'on qu faisait écouter à un invité, quelque chose d'assez classique. Et en fait, en travaillant sur ces, euh, ces questions-là, on a commencé en 2005, donc c'était une année où, évidemment, on a beaucoup parlé des banlieues, puisque c'était l'année où il y a eu euh, les, les émeutes, comme on dit, euh, à l'automne 2005. Euh, euh, on s'est rendu compte... Enfin, moi, je me suis rendu compte de deux, euh, peut-être... Euh, Biais, d'une certaine façon, c'était que, d'une part, cette année-là, il y a eu une grande réflexion journalistique sur le traitement des quartiers, comment on traite les quartiers. Peut-être qu'on en traite toujours en mal, puisqu'il y avait beaucoup de, de rejets des quartiers. Euh, les journalistes qui étaient dans les quartiers euh, voyaient qu'ils étaient mal accueillis, etc. Donc, il y a eu, on a vu une tendance euh, qui était, euh, du coup, on va faire des, des, des reportages sympas, on va faire des reportages positifs. Et il me semblait que les banlieues, c'était ni un reportage positif un jour et un reportage négatif un autre jour pour compenser, qu'il y avait quelque chose de la complexité de ces quartiers-là et qu'on n'arrivait pas à raconter ça. Quoi. On, a, on compensait, en gros, on, on essayait de compenser l'effet divers par des, par, des parcours, par des parcours magnifiques, mais que ça ne racontait pas exactement ce que c'était que ces quartiers-là. Et, euh, et l'autre chose, c'est qu'on voilà, on, on parlait des de quartiers à travers euh, une thématique. Alors, on prenait euh, l'emploi des jeunes. Donc, euh, bah, on allait dans l'émission locale, euh, faire parler des jeunes sur leur emploi, etc., mais à chaque fois, enfin, dès que vous vous déplacez dans un, dans, dans un quartier comme enfin, moi, celui que j'ai connu après, par exemple, la cité des 4000 à Courneuve, vous voyez bien qu'il y a un enchevêtrement de, de complexité et qu'une fois encore, on n'était pas exactement... On, en racontant que le rapport des jeunes à l'emploi, le rapport des jeunes de ce quartier à l'emploi, on était encore dans, euh, dans un, enfin, je, voilà, une façon un peu... Euh, où on pointait quelque chose, mais on, empêchait, on, on manquait la, la, la majeure partie du problème. Quoi. Donc ma réflexion a été de dire comment on fait pour pour parler autrement de ces quartiers-là, et aussi, comment on fait pour... Euh, bah, Peut-être aussi pour rétablir un lien, puisque euh, c'est vrai que quand on va dans ces quartiers, le, le, le premier rapport, euh, quelles que soient nos intentions, si bonnes soient-elles, le, le premier rapport qu'on a avec les gens, c'est souvent un rapport agressif. C'est-à-dire que souvent, quand on dit qu'on est journaliste... Euh, il y a tout de suite une agressivité. Et, et je, je suis d'autant plus sûre de ce que je dis que depuis peu, je, je fais des cours à l'École de journalisme de Lille sur justement être journaliste dans les quartiers populaires et travailler dans les quartiers populaires, que les, la première chose que je dis aux élèves qui n'y sont jamais allés, c'est ça. Et je leur dis, vous allez voir, et bien, soyez, soyez... Euh, voilà, soyez, euh, faites attention à la façon dont vous vous présentez aux gens. Euh, soyez, euh, il faut vraiment qu'ils qu sentent que vous travaillez en toute transparence, etc. Sinon, ça peut vite mal se passer. Vous allez voir qu'au départ, la, la relation, les premiers moments de la relation, c'est une relation crispée. Et à chaque fois, ça ne loupe pas, depuis trois ans que je fais ça, les jeunes journalistes reviennent et me disent « C'est exactement comme tu as dit. Voilà. » Donc, je sais que le premier abord, c'est toujours un abord compliqué. Donc, ma réflexion, elle était dans de ces trois points-là. C'était en gros, voilà, comment montrer une complexité et puis, euh, puis, comment faire pour aussi peut-être avoir euh, un, un autre rapport euh, Parce que je, bah pour moi, voilà, le, le, le journaliste a un rôle dans la cité aussi. Donc euh, voilà, quel est le rapport des journalistes avec euh, ces quartiers-là Donc, euh, au même moment, je travaillais à la radio et je pigeais aussi au Monde.fr. Donc je faisais ces deux, deux métiers-là, euh, qui permettent d'avoir un salaire presque correct à la fin du mois. Et euh, j'ai euh, proposé au Monde.fr, parce que c'était un moment où on développait beaucoup des projets, et comme l'été allait arriver, il y avait une ouverture sur bon, ben voilà, il va y avoir moins d'actu, vous pouvez proposer les projets qui vous plaisent. Et moi j'ai dit, ben voilà, peut-être qu'on pourrait faire un. un, un web. Au départ, j'ai pensé à un web documentaire sur un quartier, on, on y reste un peu longtemps, et puis on raconte le quotidien des gens dans une, dans une tour. C'était ça mon idée au départ. Et on, voilà, on, on suit plusieurs familles dans une tour. Et puis mon interlocuteur m'a dit, ben. Oui, mais plutôt que tu travailles pendant trois mois et qu'on voit le résultat de ton travail à la fin, pourquoi tu ne fais pas un blog, puis tu vas nous raconter au fur et à mesure ton travail et à la fin, on verra euh, ce qu'on en fera. Et en fait, euh, ce truc-là qui, qui est apparu au départ comme un, enfin, comment dire, un, plus une, une facilité de façon de travailler est devenu quelque chose de, de, de tout à fait euh, au cœur de, de notre travail puisque du coup, on s'inscrit dans le temps tout de suite euh, et que c'est ça qui a fait que notre travail on est tout de suite sorti du traitement habituel qui était euh, il se passe quelque chose dans l'actualité donc nous allons dans ce quartier et nous revenons c'était complètement contre pied puisque l'idée était de dire euh, allons dans ce quartier quand il, quand il ne s'y passe rien voire euh, sous-traitons même au départ un peu l'effet faits divers pour laisser un peu plus de place au quotidien des gens euh, parce que euh, Enfin, pour, pour, voilà, pour laisser un peu plus de place au quotidien des gens. Et donc, on, on a commencé euh, à chercher un quartier. On a choisi... Euh, je dis « on » parce que j'ai travaillé avec une photographe, et, euh, et qui était une énorme contrainte, puisque le rapport à l'image dans ces quartiers-là, c'est très, très compliqué. Donner des noms, c'est compliqué. Euh, se faire prendre en photo, c'est compliqué. Donc, toute notre démarche euh, nous obligeait donc à travailler voilà, en toute transparence avec les gens et donc à prendre le temps avec les gens. Donc on a eu la chance d'avoir un mois de préparation où on a pu aller sur place et juste discuter avec les gens, leur expliquer notre projet, qu'on, voilà, pendant un moment, on, on expliquait ça, on veut raconter le quotidien. Et donc, euh, quand on a commencé, on a, on a été à la mairie, parce qu'on ne voulait pas que la mairie de la Courneuve pense qu'on faisait quelque chose dans son dos, puisque ce n'était pas du tout notre démarche. On a été à la, à la mairie, on a été accueillis poliment, mais par de gros soupirs en disant, ah non, encore, encore mais pourquoi la Courneuve Pourquoi vous voulez venir ici, etc. Avec la crainte que, évidemment, notre travail rajoute encore à la stigmatisation déjà très, très forte de, de la ville. Donc on, on a dit, ben voilà, on a essayé d'expliquer notre projet, notre démarche, et à chaque fois, on, donc on a été voir des associations, on voulait absolument que le plus de personnes possibles soient au courant de notre travail, parce qu'on se disait que c'était à partir de là que justement ça ça, ça travailler en toute transparence et que les gens aient l'impression que, voilà, on essayait d'établir une relation de confiance, c'était la seule façon d'avoir de, euh, de, de, de, des rencontres et des paroles qui soient, euh, qui soient fortes. Euh, notre volonté, c'était aussi de, de, contrairement à ce qui se fait beaucoup, de faire intervenir pas, ou le moins possible, de porte-parole. De porte-parole au sens pas d'élu euh, surtout, pour ceux qui connaissent la Cour c'est politiquement, c'est très compliqué. Il y a des guerres euh, très fortes entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Donc, nous, on ne voulait absolument pas rentrer là-dedans et euh, servir euh, les uns plutôt que les autres. Donc, on a enlevé toute parole politique. Et puis, euh, on ne voulait pas non plus de porte-parole euh, au sens euh, de ce qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est-à-dire euh, la directrice du centre social ou euh, un associatif, et toujours des gens qui parlent au nom des habitants, même étant habitant, mais évidemment qu'il y a déjà une grande distance quand on est directrice du centre social, même si on vient du quartier, par rapport à quelqu'un qui euh, voilà, est femme de ménage, et puisque euh, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont femmes de ménage dans ces quartiers-là, euh, voilà, ce n'est pas du tout la même chose de, de questionner et de ra faire raconter le quotidien du quartier à quelqu'un qui est femme de ménage ou à quelqu'un qui est déjà directrice du centre social et qui, du coup, a déjà une prise de distance, du recul, etc., donc ça, ça n'a pas facilité notre travail, puisque du coup, on a mis beaucoup de temps à atteindre des gens qui étaient euh, personnes lambda, puisque quand vous passez dans la rue, vous n'attrapez pas les gens en leur disant bonjour. Vous voulez répondre à des questions dans notre blog de journaliste Voilà, ce serait compliqué d'aborder les gens comme ça. Donc, il fallait toujours qu'on aborde les gens et donc de de fil en aiguille, euh, on a rencontré euh, des personnes à qui on a expliqué notre travail, qui nous ont fait rencontrer d'autres personnes, qui nous ont fait rencontrer d'autres personnes. Et comme ça, de fil en aiguille, on a pu euh, arriver à, des, à, voilà, à rencontrer des gens euh, lambda, je dirais. Je ne sais pas si c'est des citoyens ordinaires, on pourrait dire. Et, et à, les faire ce rencontre, une, à les rencontrer, non pas euh, dans la rue, puisque d'expérience. Moi je sais que la parole des gens n'est pas du tout la même si vous les interviewez dans la rue ou si vous les interviewez dans un café ou s'ils acceptent de vous ouvrir les portes de leur appartement. Et donc évidemment, l'idée c'était qu'ils acceptent de nous ouvrir les portes de leur appartement, donc qu'on puisse rentrer dans leur cage d'escalier, qu'on puisse constater ce que c'est que de passer tout matin et soir devant des dealers pour, pour rentrer chez soi qu'on puisse constater la dégradation au sein de leur appartement, euh, les fuites d'eau, les balcons qui, qui tombent, euh, le bruit, etc. Voilà, l'idée, c'était de, de rentrer et donc de rentrer chez eux et qu'ils acceptent de se faire prendre en photo, c'est-à-dire qu'ils acceptent de porter une parole sur leur quartier, mais de l'assumer complètement cette parole. Et ça, c'était pas facile non plus parce que c'est des quartiers où on craint aussi beaucoup le. Il y a une à la fois, une, il y a une très grande vie collective dans ces quartiers. Et donc il y a une grande solidarité, mais à la fois on craint beaucoup le regard des autres, et on a toujours peur euh, d'être montré du doigt pour avoir dit quelque chose euh, au nom du quartier, alors qu'on euh, ne peut pas parler collectivement pour le quartier, etc. Donc tout ça, c'était des, des difficultés que nous n'avons pu, euh, pu franchir que grâce au temps. Et on a eu vraiment la chance que le monde.fr nous donne ce temps à deux personnes, donc une rédactrice et une photographe, et on, donc on a eu voilà, donc un mois de préparation, puis trois mois de, de publication, où on a fait donc des portraits, où à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on lui, on lui demandait surtout de pouvoir le revoir euh, quelques semaines plus tard ou dans un autre contexte, puisque finalement, par exemple, on... On a rencontré un jeune instituteur, mais qui était aussi bénévole dans une association. Et c'était intéressant de le voir dans son poste d'instituteur. Euh, et puis de le voir dans son association, ça ne racontait pas les mêmes choses, etc. Donc euh, l'idée, voilà c'était de voir les gens dans le temps. Et évidemment, donc, grâce à ça, on a pu avoir une relation de confiance. On a aussi du coup euh, vu des gens qui nous appelaient pour nous dire... Ah bah, j'ai pensé que vous pouviez rencontrer madame machin parce que vous allez voir, elle a une histoire intéressante et, et à travers ça, j'espère qu'on a réussi à, à aussi faire émerger des, des, des visages qu'on voit moins, puisque dans les médias, les visages, c'est souvent des, des jeunes en bas des, des cités. Or, dans ces quartiers, évidemment, il y a des mères de famille, il y a beaucoup de retraités, etc. Donc voilà, notre, on, on a réussi, j'espère, enfin notre... Voilà, on, peu à peu, on a essayé, en tout cas, de, de, faire, de, de, de montrer des portraits et des parcours euh, de, de gens de, de, avec voilà, des origines différentes, des âges différents, des métiers différents. Euh, et à la fin de trois mois euh, à l'été 2010, comme euh, on avait eu plutôt des bons retours euh, en interne sur ce, sur ce travail, euh, on s'est dit que peut-être ça pouvait être la... La, la base d'un autre traitement de l'élection de présidentielle, et qu'une élection présidentielle, peut-être, ce n'était pas que euh, Solferino, euh, que dit François Fillon, que dit Nicolas Sarkozy, que dit François Hollande, mais peut-être aussi comment on voit une élection, où on ne la voit pas d'ailleurs, euh, dans des quartiers ou dans des villes de France. Et comme ça, à notre, après nous, il y a eu euh, sept blocs qui se sont ouverts, et on a du coup continué à bloguer, toujours à la Courneuve, à la Cité des 4000, pendant toute l'année dernière et on y allait deux semaines tous les deux mois. Et, et voilà, et donc on a, on a part, passé pratiquement deux ans sur place, et le projet s'est arrêté euh, à, au mois de juin. Voilà, je pense que je vous ai juste raconté des grands lignes, je pense que vous aurez des questions, mais je vais pas, peut-être passer la, la parole à Maurice, parce que sinon, après, on ne va pas s'en sortir. Déjà <rire> Putain, je, je, non, suis, mais... je, je suis fier quand les gens parlent sans notes comme ça, pendant autant de temps. Euh, Marseille. Alors, juste euh, Henri Malher m'a repéré et m'est tombé dessus parce que dans septembre dernier, dans le monde diplomatique, j'ai publié un papier sur Marseille. Et il a eu la gentillesse de le trouver plutôt pas mal. Bon, il n'est pas le seul, moi aussi je le trouvais bien, mais quand même pas... Moi aussi je le trouvé bien. <rire> Alors, pourquoi, pourquoi Marseille la, la réponse elle paraît, elle paraît évidente, mais euh, Aline a beaucoup parlé de temps et je vais aussi beaucoup parler de temps. Il se trouve qu'il y, y a 25 ans, j'ai écrit un bouquin sur les quartiers nord de Marseille, qui s'appelle « Les cités interdites ». Je suis en train de faire de la promo, il est épuisé, hein, il est comme l'auteur. Euh, et puis donc, j'avais évidemment dans l'idée euh, de revenir à Marseille. J'aime bien, 25 ans, c'est long. Et 25 ans, c'est long, sauf que dans une rédaction, si vous dites à, à votre directeur ah ben non, je disais oui, à vos directeurs, aux rédacteurs en chef, euh, tiens, j'ai écrit un bouquin il y a 25 ans, ça serait bien d'y retourner. C'est pas forcément l'actualité du moment. Dire, bon, C'est bien gentil en histoire, mais euh, on, a, on a plein de papiers en retard. Vous savez que euh, là, je parle du monde diplomatique, c'est 12 numéros par an avec 28 pages. C'est finalement très limité ce que vous pouvez raconter dans un journal comme ça. Et puis, coup de chance, excusez-moi, on tombe sur une période dans laquelle on a Marseille sous la loi du gang, Marseille, euh, territoire perdu de la République. Marseille, peur sur la ville, et là, quand on est malin, on sait qu'on peut accrocher le rédacteur en chef. <rire> là, là, Pierre, Pierre-Rinbert, là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Parce qu'effectivement, un, un, un article, ça s'écrit toujours à peu près de la même manière, et ce qu'il faut donc, c'est des situations nouvelles ou inattendues. Un événement, il tient que si la conjoncture le, le porte. Si vous demandez à votre rédacteur en chef, y compris, je l'ai été, rédacteur en chef, donc je connais la... Les deux, côtés du, les deux côtés du truc. Hein. Il, y a, il y a un moment, j'étais le méchant. Maintenant, je suis avec les bons, mais j'ai été le méchant. Euh, vous provoquez un débat dans la rédaction, vous dit écoute, non, c'est lâchement intéressant, mais on a a pas, juste moi-ci, on a cinq papiers en attente, on a la bioéthique, on a le Venezuela, on a la... Ce pas possible. D'où, évidemment, l'intérêt de s'appuyer sur le bal, le, le bal des Kalachnikov et les règlements de compte entre truands d'origine maghrébine, vous l'avez compris, qui défraient la chronique depuis, euh, depuis 2011. Première chose, là je réfléchis comme journaliste, hein, je vais vous jeter en vrac un, un certain nombre de choses. Euh, quand on fait ce métier, évidemment on n'a pas tous le même âge, il y en a qui débutent, il y en a qui sont à mi carrière, il y en a qui sont euh, avancés dans la carrière, mais il faut quand même de la mémoire. Il faut de la mémoire, il faut, euh... parce que par exemple, je vous cite là, euh, 1987, 11 attaques en 8 mois, pas une de moins. Depuis le début de l'année, la, la Société de transport de fonds Protecval a subi 11 attaques à main armée. 9 contre des fourgons et 2 contre le siège de la société. Entre 8 et 10 milliards de francs ont ainsi changé de main, sans véritable douceur. Le 31 mai au Merlan, Trois convoyeurs ont été tués dans l'explosion de leur fourgon, décapités par une hume magnétique, etc. etc., etc. Euh, évidemment, si, si, si vous n'avez pas ça, en mémoire, dans vos archives ou dans la tête, ce qui se passe à Marseille est complètement nouveau, et donc c'est effectivement l'explosion du délinquance maghrébine. Si vous avez ça, vous recontextualisez en disant « Attention, Marseille, Marseille c'est un port, il y a toujours eu une tradition de grand banditisme. » Et donc, euh, il n'est pas forcément nécessaire de l'ethniciser. Hein. Avant, il y avait des Italiens, des Corses. Maintenant, il y a évidemment des Maghrébins, parce qu'il y a quand même beaucoup de Maghrébins à Marseille. Ce n'est pas vraiment une, une surprise. Alors, évidemment, vous, vous noterez au passage que, simplement pour vous dire ça, en gros, ça m'a pris une minute. Alors, je ne voudrais pas être à la place du correspondant de Radio Machin, avec son petit micro à la main, à qui sa rédaction à 6h du matin dit écoute, euh, tu nous fais 30 secondes, parce que c'est ça quand même, hein, la radio machin, c'est 30 secondes pour nous expliquer la situation. Euh, dire l'essentiel avec moins de, de, de, de, de, de, de 30 secondes euh, que vous demande une rédaction qui est complètement coupée qui est, euh, qui est complètement coupée de la réalité du terrain est quasiment impossible et donc on va à l'essentiel, il y a eu un braquage, il y a eu encore deux morts dans une voiture caboulée, etc. etc. Et au bout du compte, l'auditeur, le lecteur, parce que je parle de 30 secondes à la radio, mais ça peut être un quart de page dans un, dans un quotidien, n'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancé. La chance, là pour le coup, je cite le monde diplomatique, euh, c'est que c'est sans doute encore un des très rares journaux dans lequel on vous donne pour traiter un sujet de page. Et, je peux vous assurer que ça fait évidemment des différences. Moi, je veux dire, honnêtement, si demain, un rédacteur en chef m'offre une fortune pour aller passer deux jours à Livry-Gargan faire un quart de page, je dirais non. Je dirais non, c'est pas sérieux, c'est pas, pas possible. Alors, comment, comment fait-on quand on, quand on arrive dans, dans, un, quartier, dans un quartier populaire euh, Aline, elle a posé le problème, c'est marrant, parce qu'on va le poser chacun à autre manière. Aline, elle nous a dit... Euh, si vous allez voir les directeurs de centres sociaux, ils sont dans le quartier et euh, finalement vous ne rencontrez pas les, les, les gens non là. Elle a complètement raison. Elle a complètement raison, euh, mais en ce qui me concerne, je vais voir les gens du réseau social. Parce que vous arrivez, il faut bien que vous trouviez des interlocuteurs. Je n'ai pas, pas dit qu'on y avait non, pas non, non, interlocuteurs. Hein, non, mais... non, non, non, je sais bien. Non, non, mais mais, mais on, on les a vus, mais... Non, mais en même temps, on va retomber sur la même réflexion. On va retomber sur la même réflexion. Bon, moi, quand je vais dans un quartier comme ça, pour la dernière fois que j'y suis allé pour le Monde diplomatique, j'y suis allé un peu plus de deux semaines. C'est beaucoup pour un journal aujourd'hui, et c'est évidemment très très peu quand vous êtes journaliste et confronté à une réalité complexe à analyser. Donc, je m'appuie sur le mouvement social, d'autant plus que précisément parce que j'ai écrit un bouquin à 25 ans et que finalement il a été apprécié dans ces milieux-là. Les gens connaissent, connaissent le Monde diplomatique euh, et ma foi, ça vous permet. Et là, on retombe sur la même logique. Vous allez voir les, les centres sociaux, les travailleurs sociaux, les associations de locataires, les associations, les associations en, tout genre, en tout genre, les enseignants, l'université du citoyen, etc. etc. L'inconvénient, et ça a été dit, c'est que vous n'avez accès qu'à la partie de la population qui vient serrer. Parce que lorsque vous fréquentez le centre social, évidemment, c'est que vous êtes déjà dans une logique de quartier. une logique, Et donc, vous n'avez pas, pas accès à ceux qui sont complètement largués, à côté marginalisés. Et c'est là qu'une nouvelle fois, la notion de temps est importante, parce qu'effectivement, après, pour toucher cette deuxième partie de la population, il va falloir fonctionner par boule de neige. C'est-à-dire, je parle à quelqu'un qui va me présenter quelqu'un d'autre, qui va dire, qui va rencontrer un copain dans la rue, et c'est comme ça. Et là, évidemment, mais, y compris quand vous n'avez que 15 jours, vous êtes un peu coincé. Hein vous n'êtes pas coincé, de sorte que le, le, le papier que j'ai fait dans le monde diplomatique euh, est imparfait. Pour bon, moi, je a, a n'ai aucune honte à le dire, dans la mesure où là, je me suis appuyé sur deux semaines, et sur deux semaines, je ne pouvais pas faire autrement. Je fais une incidente, je vais vous parler de, de, de moi, mais le, le, le, le moins longtemps possible. Euh, mais bon, on, on est des journalistes, on ne parle pas des milieux populaires. Je crois qu'il y a une, y a une condition. La, la condition. La première condition que je vais donner, ce n'est pas la condition nécessaire, parce que ça serait absurde. Bon. Mais en ce qui me concerne, j'ai une certaine empathie quand j'arrive dans un quartier comme ça, parce que je suis né dans un quartier populaire. J'ai passé ma jeunesse dans une cité HLM. Et puis ça, ça me paraît plus important, même si ça sera ça très décrié si on avait plein de confrères dans la salle. Heureusement, je pense que ce n'est pas le cas. J'habite un quartier populaire et je l'habite volontairement, et y compris c'est ce pas facile. J'habite à Château-Rouge, à Paris. Château-Rouge, la Goutte d'Or, c'est un des quartiers les plus, les plus chauds de Paris. Valscosi -Vals nous a mis en zone euh, sécuritaire, je ne sais plus trop quoi. Zone de sécurité prioritaire. Euh, et ça a quand même... Ça a quand même un intérêt, parce que je vous, je vous le dis, comme je le dis, là, comme mes copains viennent me voir, mes copains sont très souvent, euh, je vous le dis, ne hein, répétez pas de gauche, ou même de, de la gauche, de la gauche, ils arrivent chez moi, ils disent « c'est génial, ton quartier, est super ton quartier ». Vous savez pourquoi Parce qu'ils ont vu des vrais Noirs et des vrais Arabes. Non, je vous jure Putain, oh, c'est super Et je suis obligé de leur dire que de temps en temps, dans mon quartier, que j'aime bien, ça fait plus de 25 ans que j'y suis, je suis sur mon balcon en train de dire, « Putain, les camarades africains, commencent à nous confluer. <rire> Et oui. Et si vous n'avez pas vécu ça pendant 25 ans, vous arrivez avec un regard vachement sympathique. Et ça c'est pas pour autant que je suis devenu raciste ou xénophobe, hein. ce n'est pas, pas ce que je veux dire. Mais euh, quand, vous, quand vous connaissez la difficulté de vivre euh, dans un quartier, qui n'est pas un quartier dangereux, par ailleurs, Valskosi, il est à côté de la plaque. Le, le Château Rouge, c'est pas dangereux. C'est épuisant, fatigant. C'est des petites conneries, c'est du bruit, c'est de la... Alors, quand vous êtes épanoui dans votre vie professionnelle, que vous gagnez correctement votre route et que vous n'avez pas de problème majeur, bon, ben, ça va, ça va, y compris, comme je suis journaliste, j'observe. J'observe, je regarde comment ça se passe, quand je suis vraiment très en colère, je me dis, bon, attends, tu je, hein, hein. je regarde des flics, je vous en parlais tout à l'heure, c'est bien, mais quand vous êtes dans la merde, vous n'avez plus de boulot, votre femme vous a quitté et que vous n'arrivez pas à payer le loyer, évidemment, ça se passe mal. Et bien, le, ne, ne, pas, ne pas avoir vécu ça de l'intérieur, c'est que lorsque vous avez. rien de plus terrible qu'un article qui commence en disant, en arrivant dans cette cité, je pénétrerai dans un autre monde. Parce qu'évidemment, vous allez avoir une vision complètement stratosphérique, pleine de bonnes intentions, vraisemblablement, mais qui va vous faire passer à côté d'une un certain, certaine réalité. Alors, petit détail également, euh, si vous... Alors c'est moi qui ai inventé ça, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais... Si vous bossez pour le Figaro il est plus facile d'avoir des contacts avec la police que si vous bossez au diplôme. Mais si vous bossez au diplôme, c'est plus facile d'avoir accès aux réseaux sociaux que si vous bossez au Figaro. La méfiance, elle existe. Hein. La méfiance, Aline en a parlé. Le premier, le, le premier contact, si vous n'êtes pas... Euh, et précisément, c'est la raison pour laquelle il faut trouver des, il faut trouver des relais si vous n'êtes pas présenté. Il est plutôt agressif. Hein. Vous arrivez dans un milieu, euh, dans un milieu qui n'est pas, euh, pas le vôtre. J'ajoute pour le juste... Pour que, ceux qui ont lu le papier, ils diront, pige, c'est que les, les travailleurs sociaux que j'ai rencontrés là, euh, je les avais rencontrés quand ils avaient 20 ans, il y a 25 ans. Et là aussi, alors ça fait partie des, ça fait partie du, des, des détails, mais ils étaient à l'époque dans les luttes, les luttes antiracistes, la marche des beurs, rappelez-vous, la grande marche de l'égalité, ils étaient dans les luttes féministes pour les, pour les femmes, ils étaient, et ils sont toujours restés. Et donc, ils ont une connaissance du quartier qui est, euh, qui est sans équivalent. Cela est fait, cela attend, effectivement, ils sont devenus d'une certaine manière des petits notables de leur communauté. Je parle évidemment là de la, de la communauté euh, maghrébine. Hein. La méfiance, c'est a priori, si vous n'avez pas d'intermédiaire, la première chose. Et il est finalement euh, assez difficile de faire parler les gens, et ça ne peut se résoudre que par la durée. Donc là, on retombe effectivement sur le fait que, euh, dans la durée, vous réussissez à trouver des passerelles que vous ne trouvez pas si vous passez euh, 4 jours ou 5 jours. Évidemment, dans les quartiers, le problème, je mets des guillemets, excusez-moi, c'est les jeunes. Alors comment on fait avec les jeunes Moi, j'ai deux techniques. La première technique, c'est de les voir individuellement. Ils sont charmants, ils sont adorables, ils sont en face d'un journaliste, ils sont un peu intimidés. Euh, il y a le magnétophone, bon, ça manque un peu de spontanéité. Alors, en général, ce que je fais, je vois les jeunes individuellement et puis je leur dis, euh, tiens, mais t'as pas des copains qu'on se voit en groupe hein, On se fait une petite réunion sympa et puis euh, on se voit en groupe on discute. Alors je vais, je vais essayer d'aller vite et je vais vous raconter comment ça se passe. C'est un truc que j'ai écrit, qui est très légèrement scénarisé, mais d'une certaine manière, c'est un reportage sur un reportage. Puisque je mets en scène un journaliste, alors là, je peux vous, je peux vous le dire, le journaliste, c'est moi, j'étais dans les quartiers nord de Marseille pour France Culture. Alors déjà, France Culture, dans les quartiers nord de Marseille, je ne vous dis pas quand vous arrivez. Qu'est-ce que c'est que ce truc Je vais essayer, alors je suis pas ne suis pas acteur de théâtre, hein, je vais essayer de vous dire ça d'une manière... Pas trop, pas trop ennuyeuse, il y a des dialogues, donc je vous vois signe quand ça passe à la ligne. Je préviens à la caméra. Donc voilà. Le type a rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui l'a mis en contact avec quelqu'un qui avait vaguement entendu parler de Pierre-Henri. Pierre-Henri, c'est un, un directeur de centre social. Pierre-Henri -Henri, Pierre l'a reçu courtoisement, mais rapport au Lascar est demeuré tout à fait évasif, voire distant. L'équipe arrive, tu les connais pas, tu les branches sur les jeunes, et après, il raconte bien souvent n'importe quoi. Tout ce que je peux faire pour vous, il a dit, c'est de les premières que vous avez envie de les rencontrer. Euh, voilà. Il en a touché deux mots à Momo. Alors Momo, c'est pas moi, en l'occurrence, c'est Mohamed. Hein. <rire> moi, non, parce que Maurice aussi, c'est Momo au niveau diplôme. Ah bon Ben oui. Là, c'est Mohamed. Un journaliste. Bon, tu sais, il y en a beaucoup de journalistes qui nous ont fait des coups. Ils viennent, ils discutent avec nous. Quand ils repartent, ils arrangent un peu leurs trucs, annoncent qu'ils reviennent de cités interdites et nous rendent encore plus bêtes que ce qu'on est. S'ils ont envie d'écrire qu'on est tous délinquants, qu'ils le fassent, mais qu'ils ne disent pas qu'ils doivent montrer le problème des jeunes. Sortant sans se presser, il a tout de même ajouté en se retournant, de toute façon, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, on traite toute la journée dans la cité, il n'aura pas de mal à nous trouver. Et s'il veut de la couleur locale, on lui en donnera, ajoute Calère sarcastiquement. Là-dessus, il passe la journée du lendemain à guetter l'inconnu, tout est moustillé. Le type débarque en fin d'après-midi, il n'a pas l'air trop bourge, c'est déjà ça. Calère n'abandonne pas son air dédaigneux pour autant. Le journaliste, les journalistes, maintenant, c'est comme les flics. Ils enlèvent la cravate et se baladent dans le jean, histoire de mieux te couillonner. Calère flash d'un seul coup. Il colle un coup de coude. Je enfin, vous signale que c'est authentique. Hein. Calère flash d'un seul coup. Il colle un coup de coude dans les côtes qui Ils se comprennent sans un mot. Oh putain, le magnéto Le journaliste trimballe un matos d'enfer. Sartre vendu au plus, tu te fais la journée. Vous le vendez, votre Walkman, votre, votre ce marque à l'air soudain déridé Arrête tes conneries, il interpelle Karim, qu'il va venir gros comme un plan bilon. C'est qu'il en serait capable, ce con. Le type n'a pas trop l'air de s'affoler. Il lui demande s'il travaille pour FR3. C'est des enculés, FR3. Pour eux, tous les journalistes travaillent pour FR3. Et tous les journalistes sont des enculés. Euh, bon, on retombe, on retombe sur les on mêmes. Me dit moins ça, mais... oui, on retombe <rire> sur les mêmes logiques. Pas les mêmes termes. Il leur dit que non nomme une radio bidon nationale à ce qu'il paraît. Tellement nationale que personne ne connaît. France Couture, quelque chose comme ça. <rire> Puis il commence par poser une question à la con. Il a sorti son micro. Comment, il se fait, comment ça se fait qu'il n'y a pas de fille avec vous Au quoi, il est venu pour leur poser des questions ou baiser les petites sœurs le, tout psuri, le type s'irrigue pas et passe à autre chose. C'est ce qu'il peut faire de mieux. Alors, d'après ce qu'il comprennent de ses explications, il veut connaître comment ça se passe la vie ici. La vie Quelle vie On merde ici. On ne parle pas de ça... Il y en a qui disent les quartiers nord, c'est des si, c'est des ça. Non. Marseille, c'est Marseille, vous ne pouvez pas comprendre. Seulement on n'est pas considéré. On rentre à un ou deux dans un bar, on n'est pas bien accueilli. Même en étant étranger, vous serez mieux accueilli que nous. Il n'est pas étranger, il est parisien. Vous êtes de Paris Le type fait signe que oui, sans lâcher son micro. Driss s'est pointé nonchalamment, il se tient un peu à l'écart et observe la scène en souriant. Momo attrape Karim et il pousse en avant. Vous savez qui c'est en vérité le plus calé ici? C'est lui. Dis, dans le micro, dis devant le micro que tu vas au lycée, que le monsieur le, le ne croit pas qu'on est tous des ignorants. Comme il les questionne sur leur formation, sur leur formation il lui offre un festival gratiné qu'il en est pour son argent. Moi, je vais passer mon CAP de chômeur. Lui, il a la moitié du bac. Moussa, c'est un proxénète. Arrête, t'es connu, c'est pas vrai. Ne croyez pas. J'ai un CAP de tourneur, c'est pour ça que je tourne en rond. Et moi, de fraiseur, pour ramener ma fraise. Ah, con, lui, il va faire l'armée. Cascade de rire pour respirer un coup. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle maintenant bah, le boulot, ah ça c'est un gros problème. Là on dit en rigolant, mais en réalité c'est un gros problème. Et pour une fois que tu dis quelque chose d'intéressant, parle devant le micro. Comment ça se passe quand vous cherchez du boulot moi je, sais pas, mon Kader, moi je ne sais pas, manque à l'air, moi je ne sais pas, manque à j'en ai jamais cherché. Et bien, bah, c'est toujours la même chose. Il te donne un contrat, tu signes en bas, il te met une misère comme paye, en dessous du SMIC. Et il faut trouver déjà. Si tu trouves, c'est déjà bien ça dépanne. Le journaliste pose une question en cherchant ces mots. Ça énerve Kadère. Non, mais c'est vrai, il est là, il leur tire les verres du nez et on dirait qu'il surveille ses mots. On mange très bien ici, on ne se prive pas. Il les prend pour des miséreux ou quoi Il vient de leur demander s'ils mangent à leur faim. Chez les Arabes, on ne demande pas la charité, con. Ce qui compte, c'est manger, dit certes mots, histoire de rassurer. C'est ça la priorité. On cède, C'est ça qui est bien. Dès que quelqu'un tombe, les autres leur lèvent. S'il n'en a pas, on lui donne. Le jour où on n'en a pas, il nous donne. Kader saute, Kader saute sur l'occasion. Tiens, fume Qu'affile-moi une cigarette », il fait un moment. Momo, fin de, pas, fin de ne pas avoir entendu. On a ça chez nous, il dit avec fierté. Dans le Coran. Que dit le Coran là-dessus Demande le journaliste intéressé. Qu'est-ce qu'il dit le Coran là-dessus Oh putain, il est consommé, coucou. Euh, il dit, manger à sa faim, c'est déjà ça. Il a fait des études coraniques, précise Ibrahim au journaliste, en désignant Momo. Ils n'en peuvent plus de rire, ils se pissent dessus. Si le mec réécoute sa bande et qu'il arrive à passer quelque chose dans le poste avec ça, eh ben chapeau. On vend des petits trucs aux puces. Lâche imprudemment Kader, des, des magnétophones, tout ça. Oui. J'ai les reseller, oui. trépide Mustapha. Il fait des casses, lui. Vous volez Demande le type, il n'a l'air pas plus intéressé que ça. Il tripote discrètement l'aiguille de son magnéto pour bien régler la prise de son. Kader, le mat par en dessous. J'ai 18 ans, j'ai pas de travail, je vole. La vérité, je vole. Si j'ai du travail, je vole pas. J'ai 4 ou 5 000 francs par mois, LS blaise. Mais pas de travail, je vole. Ouais, il vient de se faire piquer. Ta gueule, on t'a rien demandé. On n'a pas le choix, Fédine délinquance, c'est la faute au gouvernement. Nous, si on aurait du travail, on est obligé de faire des conneries pour essayer de Mustapha. Momo bon, bon, met son grand sel à la conversation. Ils disent qu'on va tirer des voitures, tout ça. Ils n'ont qu'à faire attention, ils savent très bien que partout il y a de la délinquance. La prison, quoi, ils bat la prison. Ils s'en foutent de la police, on les chope, ils payent, c'est tout. Le journaliste enregistre, les lascars forment un arc de cercle autour de lui. Et vas-y, coche-te. C'était pas possible, ils en rajoutent à mort. On croirait en les écoutant qu'ils sont tous passés par la prison. De toute façon, maintenant, en prison, on mange bien, on dort bien. Seulement, il manque un peu de, il un peu de liberté. Ouais, c'est ça, il faudrait qu'ils agrandissent la cour, voilà. Ça dépend de la prison, hein. Elle est, sophis... Elle est sophistiquée, là-bas, à Draguignan. Ils redémarrent à fond la caisse sur leurs exactions. Driss sent la colère l'envahir peu à peu. Il y a des cas, c'est tout. Ouais, lui, il se rogue. On pique des fûts d'huile sur les quais. Et les morts morcantiers. Les chaînes en or. Ah, on aime bien aussi les chaînes en or. Vous en avez une Non, il est con. Il a rien à part son magnéto. Ah oui, au fait, ça vaut combien, un magnéto comme ça le type enregistre imperturbablement. Et ça leur tombe sur la gueule comme un orage d'été. Ils ne l'ont pas vu venir. Driss est entré brusquement dans le cercle et les engueule comme du poisson pourri. Arrêtez de dire des conneries, s'il vous plaît. Ici, il y en a trois ou quatre qui volent et je les connais. Il fait mentalement le compte, Kader Redine, Mustapha, Et vous généralisez à tout le quartier. Déconnez pas, il désigne Brahim doigts Lui, depuis tout à l'heure, il dit je fais les camions, je mets, je mets Marseille à feu et à sang. Il n'a jamais rien fait. Après, toute la France, lit ou entend, on, on est tous des délinquants. Il faut toujours montrer le maghrébin sous cet angle-là. Et vous, au lieu de rétablir la vérité, vous en rajoutez. Ils fixent des morceaux de ciel, gênés, tout ce temps pas vraiment fiers d'eux. Bien sûr qu'ils bluffent et qu'ils jouent les bouffons. Mais puisque tout le monde les considère comme des voyous, autant entrer dans le jeu, ça te donne une espèce d'identité. Il en faut bien une, et la leur, la vraie, personne ne la prend au sérieux. Tu te détruis toi-même avant d'être détruit. Au moins, tu n'as pas l'impression d'avoir été trahi. Excusez-moi, c'était un petit peu long, mais c'est aussi les écueils de l'enregistrement en groupe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'excitation qui s'empare du groupe et tout le monde en rajoute. Et donc c'est là que vous avez besoin de, de, du médiateur qui va vous dire bon attends attention là ils sont en train de te faire un numéro c'est pas aussi dramatique que ça euh, c'est pas tous des voleurs c'est pas tous des délinquants. J'ai repris ça parce qu'on euh, voit de plus en plus de, alors là, pour le coup d'émission la télévision et évidemment devant une caméra vous avez le même phénomène. Vous avez même le même phénomène, si vous avez un groupe, c'est celui qui va en rejeter le plus, de sorte que l'image qui en ressort, et, et là, je vous assure que tout ça, en fait, ça a été enregistré, c'est moi qui l'ai enregistré, euh, évidemment, ça peut être à la rigolade, mais pris au premier degré, et si vous n'avez pas précisément des contacts dans la cité qui vous les attendent, je vais t'expliquer exactement comment ça se passe, vous en arrivez à euh, surévaluer le, le phénomène. Ensuite, les relations ne sont pas toujours faciles non plus, parce que vous arrivez dans un milieu paupérisé. Et vous, vous êtes journaliste. Et l'échange, c'est vrai que l'échange est inégal. Hein, vous, alors en gros, c'est vous les journalistes, vous prenez tout et vous ne rendez rien. Hein. Euh, de leur misère, vous allez faire une part de marché vendue aux lessiviers aux multinationales de l'alimentaire. Et ce n'est pas complètement faux. Et ce pas complètement faux. Et vous pouvez essayer d'expliquer que non, que vous êtes là pour essayer d'analyser le problème. Nanana. Les journalistes, ils envoient des filets depuis qu'ils sont minots, depuis qu'ils sont gamins, ils ont vu des filets pendant 25 ans, ça n'a strictement rien changé pour eux. Donc effectivement, quand vous arrivez en disant je suis un journaliste pas, vous n'êtes pas accueilli comme le Messie, hein, loin d'un. De, loin de Alors des voyous, il y en a. Hein. Marseille, ce n'est pas la peine, je ne je refais, refais pas tout, tout le tableau. Des voyous, il des voyous, y en a, évidemment. Euh, là encore, euh, on ne voit pas des voyous comme ça en faisant un micro-trottoir, euh, comme disait Aline. Hein. Pas, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, à la limite, si vous voulez vous, vous introduire dans une bande, eh bien, je veux dire, il faut passer du temps. Faut passer du temps, il faut devenir connu dans la cité, connaître les copains, machin et tout. Et puis petit à petit, vous pouvez aller discuter avec les... Avec les alors les voyous, c'est les, les dealers à Marseille. Hein, mais enfin, ils tiennent, ils tiennent certaines cités. Et l'explosion le, le, le, du phénomène de la drogue à Marseille euh, n'est pas uniquement un problème de morale publique. Je reviendrai tout à l'heure. Mais c'est surtout que ça rend la vie impossible aux, aux habitants de la cité, hein, qu'ils soient... Euh, Français d'origine française, français d'origine maghrébine, français d'origine comorienne, français d'origine toutes les origines que vous voulez. C'est un problème pour tout le monde, ce n'est pas un problème uniquement de communautés étrangères, enfin étrangères, elle n'est plus étrangère, elle est française maintenant, mais de, de, de communautés exotiques avec, avec les Français, c'est tout le monde qui est, dans la, qui est dans la paname. Après, pénétrer une bande, ça pose aussi, alors un journaliste, ça pose des problèmes. Moi, je l'ai fait il y a, il y a longtemps aussi, pour écrire mon, mon premier bouquin, qui s'appelle « Le cuir et le baston », où j'ai passé plusieurs mois avec une bande, qui en plus était l'extrême droite, des Los Angeles, mais les 10 sont motos, donc en fait des paumés. Et, non, c'est oui. Des paumés, sauf que j'en ai retrouvé un ou deux dans le service d'ordre de Le Pen quelques années après. Hein. Euh, bon. Et là, vous, ça vous pose aussi un problème, parce que pour passer. J'ai passé trois mois avec eux. Hein. Alors pas tous les jours, tous les jours, mais le soir, ça, ça, vous êtes obligé évidemment de créer un lien de proximité. J'ai jamais eu, il n'y a jamais eu d'ambiguïté, ils savaient que j'étais à l'extrême gauche et eux, je savais qu'ils étaient à l'extrême droite, et j'aurais toujours dit, vous oh, connaissez, je ne suis pas d'accord. Mais ça vous met dans des rapports de tension et de rapports de force qui sont parfois très durs. Par exemple, moi, il m'appelait la nuit euh, en me disant euh, « Allô, euh, t'es là à 4h du matin, euh, on va casser la gueule à des Arabes, t'es une autre journaliste qui doit venir. » Et euh, je ne m'étends pas là-dessus, mais lorsque le, le, le bouquin a été fini, euh, j'ai dû déménager deux fois, non pas à, à cause de la bande sur laquelle j'avais fait le bouquin, mais de la bande rivale qui était jalouse du bouquin que j'avais fait sur la pas -brève. Donc, je veux dire, le, tout ça, c'est pas évident, quoi. Il hein, faut, faut savoir où, où on met les pieds. Mais puis, sur Marseille, si on revient à Marseille, euh, les modes opératoires deviennent de plus, de plus en plus violents. Hein. C'est-à-dire que les gamins sont pris sont pris par des, des gangs, donc par des caïdes, qu'ils soient maghrébins ou maghrébins, ça ne change rien. Euh, et c'est bien très, très dur. Donc, évidemment, des truands, ils ne sont pas là pour parler aux journalistes. Hein. Je veux dire, eux, plus, plus ils travaillent dans la discrétion, mieux ça vaut. Et y compris pour ceux qui... Qui vous raconte comment ça se passe puisque que m'a de comment ça se passe. J'ai eu une quinzaine de témoignages qui tous m'ont raconté la même chose. Donc pour le coup, j'ai pu le raconter sans me dire euh, est-ce que es sûr du coup. Euh, évidemment, tout ça, ça se fait euh, implicitement sous la forme de l'anonymat. dire personne, les gens vous décrivent. Euh, on ne va pas vous donner les noms. Et lorsque vous racontez les choses, vous n'allez pas citer qui vous a dit tout ça. Hein. Je veux dire, il faut aussi établir là encore la durée. On retombe sur la durée, un rapport de confiance avec les gens qui savent pour qu'ils sachent que vous n'allez pas les balancer. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dans votre canard. Euh, machin euh, m'a dit que Truc est euh, au, au, au pied de la cité et que euh, tous les soirs, il ramène... Euh, bon, vous foutez les gens dans une panade, pas, pas possible. Hein. Les gens de, des centres sociaux qui travaillent tous les jours avec la population, vous êtes obligé à faire très, très attention à, euh, à la manière dont vous allez raconter ce qu'ils vous ont euh, ce qu vous ont Et puis, évidemment, euh, vous allez me dire, mais que fait la police Que fait la police Alors, sans... Là encore, sans informateur, il n'y a, a pas d'information. Pour voir les flics opérer dans mon quartier, ça aussi, c'est important. Bon, les flics, c'est comme tout. Je... Excusez-moi, je pratique un, un sport de combat. Et il y a eu une époque, il y a quelques années, il y avait, dans les copains qui pratiquaient avec, avec nous, il y avait un flic qui était chargé du recrutement des flics. Et en discutant dans le vestiaire, il nous disait, franchement, on ne peut pas dire que tous les flics sont des cons. Enfin, c'est vrai qu'il y en a un bon paquet, quand même. Euh, moi, sur l'expérience que j'ai de mon quartier. Mais ça aussi, c'est important parce que, parce que bon, on, on, notre courant politique est méfiant par rapport à la police. On n'a pas complètement tort. Les bavures, ça existe. Après, moi, depuis mon balcon, quand ça pète dans le quartier, quand ça chauffe, je vais raconter un truc parce que ça, je l'ai vécu dix fois. Vous avez donc le, le quartier est fréquenté par des Africains. Hein, quand il fait chaud, il et, y et a monde, c'est le bordel. Bon, c'est plutôt sympathique d'ailleurs, c'est vrai quand on arrive. Et puis il y a la bière qui circule sur tout le trottoir, et puis il y a un moment évidemment les gens sont un peu éméchés, ils commencent à se bastonner. Bon. Et ça se bastonne quand même assez assez dur. Donc à un moment il y a des gens qui disent ah, il faut appeler la police, il faut appeler la police, il faut appeler la police. Donc il y a quelqu'un qui prend son portable, et qui appelle la police. Et quand la police arrive, tout le monde se regroupe et s'en prend au flic. Bon. Et je vais vous dire franchement, très honnêtement, depuis mon balcon, des fois je trouve qu'ils sont super patients. Vraiment, mais vraiment. Je me dis, merde, si j'étais à leur place, je ne suis pas sûr que je serais aussi patient. Alors après, ce qui se passe dans le commissariat, je ne sais pas. Hein. Euh, et là, pour le coup, je sais que le commissariat cours il n'a pas très bonne réputation. Mais là encore, on est dans la complexité. Alors les flics, bah, les flics, ce n'est pas compliqué. Je veux dire, si vous demandez à rencontrer euh, les flics, vous pouvez le faire assez facilement. Vous avez le service de presse, un hein, service de presse officiel. Bon, là, très honnêtement, c'est quand même plutôt la langue de voix. Hein. Euh, bon, okay, vous en sortez avec des chiffres qui sont vrais ou qui ne sont pas vrais, qui sont justes ou pas justes. Vous tombez sur un mec sympa. Euh, qui ont en fait son truc, qui est un peu chargé de la communication, en fait. Après, si vous restez euh, si vous restez plus longtemps, euh, et pour ceux qui sont sur place, alors s'il si y avait des journalistes locaux qui travaillent sur des quartiers, la relation devient plus compliquée, parce qu'effectivement, vous pouvez créer des liens, de. des de, de rapports, pas forcément d'amitié, mais bon, on se connaît, on se voit régulièrement. Euh, bon. Sauf que, euh, qu'évidemment, les flics, ils sont pas, ils sont pas couillons non plus. Hein. Je veux dire, ils sont aussi parfois champions dans l'art de manipuler la presse. Ils peuvent très bien euh, vous refiler un scoop, une info de, de première, une demi-révélation, c'est pour pouvoir vous en enfourguer après une autre qui les intéresse vachement plus et qui n'est pas, euh, pas forcément juste sur les faits. Hein. Et puis, si par hasard, vous avez, si vous avez des relations euh, cordiales avec les flics, euh, mais ça, c'est vrai partout, hein. ce n'est pas uniquement euh, sur les quartiers, le jour où il y a une bavure, où il y a une connerie, si vous chargez les flics, c'est fini, hein. vous n'avez plus d'informations, c'est terminé, vous êtes tricard. Donc pour ceux qui travaillent sur place, la tendance à finalement euh, se montrer plutôt accommodant lorsqu'il euh, faut, euh, lorsqu faut mettre euh, des, des flics en cause. J'en passe un peu parce que je ne veux pas être trop long quand même. Difficulté. Alors on est dans la complexité. On est, on est vraiment dans la complexité quand on travaille sur des quartiers. Je, je reprends Marseille. Marseille, il y a... Alors depuis que je connais Marseille, 25 ans... On ne peut pas dire que en a été fait. ça ne serait pas honnête, pas, ça ne serait pas rigolo. Je veux dire, il y a eu des opérations... Mais il y a 25 ans, c'était vraiment un désastre total. Hein. Aujourd'hui, c'est un désastre total aussi. Mais il y a eu, il y a eu des rénovations dans telle cité. Dans... On voit bien, le bâti est différent. Et puis, il y a en ce moment des grosses, de grosses opérations de rénovation. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, le grand projet de ville actuellement, qui est situé sur les quartiers nord, s'étend sur un territoire de 5000 hectares où vivent 210 000 habitants. Donc, c'est pas rien. Hein. Euh, bon. La restructuration urbaine porte sur 6 quartiers. Le plus gros chantier de rénovation, c'est dans la, la cité mal passée. C'est le, le plus gros chantier de rénovation urbain de France, 160 millions d'euros investis. 160 millions d'euros. C'est pas mal. Juste, quand même, comme ça, au passage, la rénovation du grand stade de Marseille, c'est 273 millions d'euros. C'est-à-dire c'est 70 millions d'euros de plus que la plus grosse opération de rénovation de l'habitat des quartiers d'or de, de Marseille. Bon. Quand vous discutez avec les, les, les, les habitants, là, ben pour le coup... Ils sont, tous, ils, sont, ils sont tous furieux. Ils sont tous furieux parce que ça se fait sans concertation, parce que c'est compliqué, parce qu'évidemment, euh, qu quand vous débevissez des, des bars, il faut mettre les habitants dans d'autres endroits le temps qu'on reconstruise à côté. Donc, c'est évidemment des opérations extrêmement compliquées. Donc, les, les, les, les habitants se plaignent. Globalement, ils se plaignent. Et le, le, le cœur de leur plainte, c'est... On n'est pas du tout... Euh, on n'est pas du tout... Euh, comment on dit Aidez-moi. On n'est pas, voilà, pas impliqué, on ne nous demande rien, et puis on nous amène les projets tout ficelés. Là, un journaliste digne de ce nom devrait, euh, devrait enquêter. Bon. alors Je vous rappelle, deux semaines. Hein. Bon. Et si vous prenez l'opération euh, urbaine sur, sur Marseille, les interlocuteurs, c'est le bailleur de fonds, le grand projet de ville, c'est de l'organisme qui réunit l'ensemble des collectivités, la mairie de secteur, la, la mairie centrale, celle de Gaudin, le conseil général, la région, et toutes ces collectivités sont censées se retrouver dans le groupement d'intérêt public. Quand vous passez deux semaines, vous n'avez pas le temps. Quand vous passez deux semaines, vous ne pouvez pas voir tout ce monde-là. Donc là, pour l'occurrence, dans le monde diplomatique, la version que vous avez, pour ceux qui l'ont lu, c'est la version des habitants. Bon. Ça vaudrait la peine d'aller refaire une enquête à Marseille en voyant tous ces gens-là, en approfondissant avec les habitants. Mais le problème, c'est que si, demain, je vais voir mes amis, je parle bien de mes amis, en leur disant, écoutez, les mecs, il y a vraiment une enquête d'utilité publique intéressante à faire sur les opérations de rénovation de Marseille. Qu'est-ce qu'ils vont me dire Maintenant, Marseille, on a passé un papier en septembre. Et je ne peux pas le leur reprocher. J'ai fonctionné de la même manière quand j'étais rédacteur en chef. On ne peut pas parler de Marseille tous les quatre mois. C'est pas possible. Et donc, voilà. Un... Alors, sans doute qu'un quotidien est nous armé. Hein Là, je vous parle avec la vision de quelqu'un qui bosse essentiellement pour un mensuel. Sans doute qu'un quotidien est mieux armé. Mais vous avez une vous avez vraie difficulté. Donc, vous ne pouvez avoir qu'une vue partielle de la situation. Et le, le, le, moi, je ne m'en cache pas, parce que c'est une évidence. Euh, le, le, le parti que j'ai privilégié, c'est celui des habitants. C'est la parole des habitants. Ensuite, parce qu'effectivement, on sait bien que dans, dans ce genre de choses, euh, y compris quand vous êtes dans ces organismes publics, c'est pas non plus facile. Hein. Il faut boucler le dossier, il faut, vous avez tous ces gens à mettre autour de la table. Ce n'est pas forcément évident. Et puis je vais terminer, parce qu'il faut bien terminer un jour. Non mais tu peux continuer. Euh... Non, non, non, mais je vais terminer. Tu encore 6 heures devant toi. C'est encore 6 heures. Non, vous, vous êtes journaliste. Vous êtes, bon, classé politiquement, si vous bossez au Figaro, vous êtes de droite, si vous êtes au monde diplomatique, vous êtes à gauche, à gauche. Ce n'est pas toujours vrai, d'ailleurs. Moi, je connais des journalistes du de Figaro qui sont plus à gauche que les journalistes du monde. Ce n'est pas une bâcherie à ma voisine, hein, que je suis en train de sortir. Mais c'est une réalité. C'est une, une réalité, donc euh, il faut faire gaffe. Vous travaillez sur des quartiers, quartiers dissensibles. Moi, j'appelle plus ça les quartiers en difficulté. Et évidemment, la grande différence avec euh, ce que j'ai vu il y a 25 ans dans les quartiers nord de Marseille et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a 25 ans, je vis dire, l'islam, euh, ça n'existait pas. Vous aviez les jeunes filles, qui sont aujourd'hui euh, les, les mamans, qui étaient militantes donc, euh, contre le racisme, les marches pour l'égalité, etc. Et qui étaient également en lutte, en lutte féministe, pour enlever le voile pour enlever le voile, elle se battait pour enlever le voile. elle se battait contre les frères, contre les pères, contre les cousins. Non pas qu'elle les reniait, elle avait un discours d'une dignité extraordinaire. Hein. Je pense à une, une femme qui est aujourd'hui directrice de centre social, Djamila, euh, qui te disait je ne renie pas mes parents, ils viennent du bled, ils ont leur culture, mais nous, ça y est, on veut tourner la page, on veut s'émanciper bon. Évidemment, vous revenez 25 ans après, c'est plus la même chose. Il y a eu, il s'est passé, il s'est passé 25 ans, il s'est passé 25 ans de désastre social. À Marseille, on dit une tuerie sociale. Et il y, eu, euh, y a eu le repli sur l'islam. Or, le, on ne va pas faire là le débat sur l'islam ce soir, mais il y, eu, euh, y a eu un certain nombre de débats, en particulier sur les signes religieux à l'école, bon, dites l'affaire du voile, qui ont séparé, qui ont provoqué des fractures euh, au sein de la gauche, au sein de la gauche de la gauche, dans toutes les familles politiques. Et lorsque vous êtes journaliste, et que vous allez avoir à traiter cette question, vous êtes sur la corde raide. Vous êtes sur la corde raide parce que vous savez très bien que, y compris dans votre rédaction, il n'y a pas accord sur la question. Chez vos lecteurs, il n'y a pas accord sur la question. Ce qui s'est traduit d'une manière, euh, manière caricaturale par euh, les laïcs intégristes et les islamo-gauchistes, euh, c'est quand même plus subtil que ça, mais en même temps, c'est toujours dans l'air, et donc vous allez avoir à aborder un sujet, le sujet de l'islam avec beaucoup de précautions. Alors le premier, le le premier mythe, euh, qui n'est pas un mythe, mais c'est vrai que les médias en font tellement leur choura que c'est devenu un mythe, c'est la montée totale de l'islamisme. Bon c'est absurde, ça n'a pas de sens. Hein mais en même temps, le... la montée de l'islamisme n'est pas une invention des médias. C'est-à-dire que la généralisation de l'islamisme est une absurdité totale. La montée de l'islamisme est une réalité. Et donc vous avez des, des profs, des profs qui, qui vous disent, il devient délicat, bon, vous l'avez tous lu quelque part, de toute façon là je suis en train d'enfoncer les portes ouvertes, il devient délicat d'aborder des questions comme la religion ou l'avortement. Euh, vous avez un prof, un prof d'origine maghrébide, donc là pour le coup je suis obligé de citer ça d'origine, je n'aime pas du tout ça, euh, qui vous dit, moi régulièrement je dois dire à mes élèves, mais, mais votre imam, d'où il sortent ces conneries. Là euh, ici, alors là c'est mal passé. Là encore, euh, d'une manière discrète, on vous dit qu'on a un lieu de prière non reconnu comme mosquée où c'est très très radical, il y a un lavage de cerveau au niveau des jeunes. Après, vous retrouvez la, la population qui a, été, qui a été peinée par cette loi. Pas forcément sur le fond d'ailleurs, mais parce qu'elle s'est sentie stigmatisée. Elle vous dit oui, c'est parce qu'on est musulman, on s'en prend toujours à nous, etc. Et puis quand vous écoutez encore plus loin, je ne tire pas de conclusion là, hein, mais quand vous écoutez encore plus loin, il y, y, y a des trucs, y a des, des, ça vous titille l'oreille. Par exemple, vous avez tout le monde, en, en gros, tient le même discours, c'est-à-dire qu'on on se, euh, on, on, on, on se tient les coudes. Et puis, de temps en temps, vous avez quelqu'un que vous rencontrez qui est dans une association, mais une, association une belle association, qui fait un boulot fantastique, je peux le dire, c'est l'université, euh, euh, j'ai oublié le nom, bon, je dans tout à l'heure. Bon, bref. Et qui vous dit, ouais, ça a fait de la casse, cette histoire. Je pense que toutes ces polémiques ont tendu à radicaliser les positions et à faire un sentiment de différenciation, de construction identitaire. C'est a produit l'inverse de ce que c'était censé produire. Mais qui, à un moment, vous dit, c'est aussi parfois une façon d'être tranquille. J'ai des filles ici qui sont stagiaires, elles arrivent, elles ont le voile sur la tête. La première chose qu'elles font en arrivant, elles enlèvent le voile. Et là, vous êtes, si vous analysez le truc, c'est vous dire qu'il y a aussi des filles qui ne mettent pas le voile uniquement par de volonté propre. Il y a des pressions. Bon. Suis, alors après, ce n'est pas le débat ce soir. Mais je veux dire il faut savoir écouter tout ça. Et, et là, pour le coup, on rentre dans la complexité. On rentre dans la complexité. C'est-à-dire que d'une part, il y a la stigmatisation de l'islam, réelle. Bon. D'autre part, il y a la montée de l'islamisme. Et d'autre part, vous avez, moi, ça me fait un peu penser, mais ne croyez pas que c'est ma, ma, mon, mon jugement définitif... Ça me fait penser à ces gens qui votent pour euh, Besancenot ou pour Mélenchon, en se disant que de toute façon, heureusement, ils ne vont pas gagner. C'est-à-dire qu'on fait, on fait, on fait corps avec le groupe, parce que quand même, on ne peut pas se montrer, on, peut, on doit demeurer solidaire, mais finalement, on n'est pas trop fâché qu'il y ait eu cette loi. N'oublions hein, les... pas non plus que nos, nos compatriotes d'origine maghrébine, beaucoup sont d'Algérie, et il y a eu la guerre en Algérie. Et ils ne portent pas forcément les islamistes <rire> de leur cœur. Donc là, là ça, je retombe pour le goût sur mes pieds, je veux dire, craindre de la part de cette partie de la population qu'elle sombre dans l'islamisme, c'est le fantasme le plus total. Après, je veux dire, la situation, elle est, euh, elle est, elle est fluctuante, ça dépend de la situation, juste, là, là je fais une citation, j'ai fait une citation, mais elle, elle, est, elle est particulièrement représentative de la situation dans laquelle vivent ses, ses, ses concitoyens, euh, c'est Karima Berich, donc une directrice de centre social, qui, bon, qui sort du quartier, évidemment, et qui parlait de ce qui s'est passé à Toulouse, la Fermera. je cite, « Ce qui s'est passé à Toulouse, on a tous pris pour que ça ne soit pas un arabe. » Merde C'est un arabe. On savait que ça allait nous retomber dessus. Rien n'excuse son geste, mais qu'est-ce qui fait que ce type est arrivé à ce geste extrême Comme si c'était hors contexte. Ça, c'est un, une, une phrase qui est euh, limite pas politiquement correcte. Hein. Euh, si vous la publiez, vous avez intérêt à bien réfléchir, éventuellement à ne pas dire qui vous a dit ça. Oui, nous, on l'a dit sur la chrono, mais on n'a pas dit qui nous avait dit ça. Voilà, bon, bon on est dans une histoire. Donc, ouais. voilà, et je, vais, je vais terminer, mais alors, je ne retrouve pas la citation, parce que voilà, c'est ça que vient quand on parle sans notes, on peut je débrouiller. <rire> une, une citation, là encore, de... Voilà. Vous êtes journaliste, vous arrivez, vous devez essayer de trouver. Comment on nous voient nos interlocuteurs Trice, en, en l'occurrence. Je suis française, algérienne, berbère, très méditerranéenne, très méditerranéenne et européenne, et aussi du fait de mon éducation politique tiers -mondiste. Donc, ça dépend de ce que tu interprètes chez moi. Je ne suis pas un monobloc, ça dépend du moment. Merci Maurice. Euh, Aline, si vous voulez euh, rebondir tout de suite, parce qu'il a profité de ce... Euh, non. <rire> oh, bah, il l'a bien fait, non, non. Euh, non, non, mais je me retrouve tout à fait dans, dans tout ce qu'il dit. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, ton texte sur le groupe, parce que c'est exactement ça. Enfin, Moi, vraiment, j'ai fait de nombreuses fois, et pour la radio, et pour, euh, et pour euh, le blog. Et il euh, y a un rapport... Euh, des Enfin, voilà. Moi, et c'est ce que j'essaie toujours de dire, c'est ça aussi l'intérêt, tu disais, d'avoir un médiateur. C'est aussi l'intérêt d'avoir des journalistes qui connaissent ce terrain-là. Et c'est quelque chose qui est, qui est peu répandu dans, rédac dans les rédactions que, justement, au Monde, on a eu la chance d'avoir un journaliste qui s'appelle Luc Brunner qui a un peu inventé ça et qui a eu la chance d'avoir un prix Albert Londres pour ça, ce qu'il a un peu posé au sein du journal de façon inattaquable. C'est-à-dire que, voilà, une fois que vous avez pris Albert Londres pour des reportages sur les banlieues, tout d'un coup, euh, vous devenez un peu crédible. Mais euh, euh, c'est voilà l'avantage d'avoir des journalistes qui connaissent ces terrains-là ce qui est la différence avec par exemple des journalistes de euh, BFM télé mais c'est pareil enfin je veux dire même à la télé moi j'ai vu des gens qui bossaient super bien et puis euh, il y a pas de j'aime pas du tout stigmatiser les médias TF c'est pas bien et machin moi j'ai vu des gens qui bossaient bien partout et des gens qui bossaient très mal partout donc il euh, n'y euh, a pas de problème par rapport à ça mais quand vous êtes un journaliste de BFM télé et que vous allez couvrir un fait divers bah, si vous vous n'êtes pas un peu habitué à ces quartiers, euh, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la parole d'un jeune. Et moi, je sais que je dis toujours pareil aux étudiants que je vois, je leur dis, quand tu rencontres un jeune, surtout si c'est un groupe, prenez le temps. Et, et, et là, Edouard Zamboy, qui je travaille, dit tout le temps, moi, ce que je voudrais savoir, ce n'est pas ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez dans la tête. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'en euh, effet, quand on arrête quelque part, il y a toujours un moment de... Voilà, ils sont contents. Je rappelle très bien de jeunes à Aulnay, à la cité des 3000. J'avais eu beaucoup de temps pour les approcher. Je voulais parler de leur rapport au travail dans une cité dont, euh, qui est collée au site PSA Citroën, c'était il y a quelques années. Hein. Et donc, il y avait beaucoup de leurs parents qui travaillaient chez PSA, y compris des parents ou des grands-parents qui avaient été faits venir des pays d'origine par PSA. Donc, c'était vachement intéressant d'avoir euh, ce, cette parole-là. Mais pour avoir cette parole-là, j'ai mis euh, une, fin, une semaine d'aller-retour et une semaine de journée perdue à, à voir, hey, Madame, vous voulez des, des armes Et hey, moi, si vous voulez, je vous montre des armes et tout. Ah, si vous voulez, ici, là. Alors, moi, à chaque fois, donc, je leur faisais, et je disais, à la fin, est-ce que tu es sûr, c'est vraiment ça que tu veux que je ramène Donc là, tu vois, j'ai enregistré ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie que je diffuse à la radio Et à chaque fois, ils disaient, non, Madame, je rigolais, etc. Et venez, et à la fin, enfin... Mais après un peu de temps, et un peu de temps où ils, ont, où ils testent aussi. Ils testent, je veux dire si tu viens chercher ça, je te donne ça. moi. Mais qu'est-ce que tu es venu chercher Donc il faut résister, être tranquille. Il y, ça, ça, y a plein de choses qui sont aussi par rapport à la façon d'être, par rapport à ces jeunes, de dire, non mais moi je suis super impressionnée, je n'ouvre pas des yeux ronds comme des billes quand tu me dis, euh, euh, je vais te montrer des armes. Parce que évidemment il y en a, etc. Mais on sait aussi qu'on a en face de soi, des jeunes de 14 ans, etc. Et il y a un moment où il faut... Il faut te, tenir bon et, et, et les mettre, les confronter aussi à leur paradoxe. C'est-à-dire qu'ils critiquent les journalistes, mais qu'est-ce qu'ils donnent à, à entendre aux journalistes et, et à la fin, j'avais eu des paroles géniales sur le rapport au travail et le rapport à leur père. Mais ça lit beaucoup de temps, et de la même façon, c'est-à-dire que toutes ces paroles jetées en l'air, je les ai eues dans la rue, et à la fin, ils m'ont dit Viens, si, si vous voulez, venir, on vous emmène quelque part. On est monté dans un immeuble qui était, euh, qui était normalement fermé parce qu'ils allaient être détruits, mais eux, évidemment, ils savaient. Et ils m'ont emmené dans un appartement où ils avaient euh, installé leur squat et où ils avaient mis à leur télé, etc. Et une fois qu'on a été là, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur être dans un café, être dans la rue ou être chez eux, mais ce qui, là, était comme être chez eux, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit clos, qui était une part d'intimité qui me montrait, déjà, ça voulait dire qu'on on arrivait à un autre moment de, du discours. Et ça, c'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai pour tous les habitants que nous, on avait la Courneuve. Quand on, quand on a commencé, donc à chaque fois, on a vu les gens sans faire de... On leur disait, on se rencontre on n'en fait rien. C'est-à-dire, à, à l'issue de la, de la discussion, vous nous direz si on revient... Euh, vous posez des questions... Enfin, si on revient faire vraiment un article, mais de, de cette première rencontre, on ne fera rien. Et... Euh, et à chaque fois, donc les gens, on leur expliquait, puis ils nous disaient, ah oui, donc vous voulez dire, vous voulez faire euh, des articles positifs sur la Courneuve. Et donc on nous disait, non, non, on voudrait faire des articles sur la vie ordinaire. Non, oui, donc euh, donc tu vois, la, vous voyez, la vie ordinaire, c'est pas forcément que le positif. Alors, euh, ah oui, non, mais parce que les journalistes, ils savent pas, et nous ici, on a une super vie, et il y a une grande solidarité, et, et donc ça commençait toujours comme ça, et c'est vrai. C'est ça la vie des gens, il y a une grande solidarité, nous vraiment on a créé, enfin les gens, à chaque fois on était invités, il y avait toujours un café, des, des, des gâteaux, et ils faisaient venir leurs voisins, enfin, on a été toujours bien accueillis, et ça commençait toujours par donc le récit de tout ce qu'il y avait de positif à vivre dans ces quartiers, et sans que nous on dise rien, à un moment ou à un autre, la conversation changeait complètement. Et c'était, euh, ouais, il y a une fille qui s'est encore fait arracher son sac. Là, vous voyez, ils ont brûlé, ils ont brûlé les voitures. En haut, l'appartement, il est squatté, c'est insupportable. Et là, il y a une maman qui s'est pris une balle perdue la semaine dernière. Et ça continué comme ça. Et donc, à la fin, une fois, je, la première rencontre, je dis, alors, vous voyez, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement Vous vouliez dire du bien de votre quartier, c'est ça et bah oui oui. Alors j'ai dit vous voyez, mais moi si je suis honnête, qu'est-ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure J'ai entendu une partie de bien de votre quartier et une partie de mauvais de votre quartier. Donc si je rentre à ma rédaction et si je fais un article maintenant, pour être honnête par rapport à ce que vous avez dit, est-ce qu'il faut que je fasse que je raconte ce que vous aviez envie de me dire ou est-ce que je raconte ce que vous m'avez dit Et je me rappelle très bien, elle a dit ah ah ouais maintenant bah je comprends comment vous faites vous les journalistes, comment vous travaillez vous les journalistes. Je comprends comment, pourquoi c'est. Ah ouais vous c'est vrai vous avez raison en fait j'ai pas j'ai pas dit ce que je voulais j'ai pas dit ce que je voulais vous dire pour nous c'était vachement important d'avoir cette discussion là parce que c'était de montrer que il euh, y a aussi des malentendus et euh, et que euh, évidemment qu'il y a des journalistes qui travaillent pas bien mais il y a aussi des malentendus et il y a aussi des gens et parfois on on, on, on a dit des choses, en fait, on n'avait pas envie que ce soit ça qui soit retenu. Mais malheureusement, c'est ça qui est retenu. Et que nous, on a accepté des choses avec des gens, de corriger. on leur a... Parfois, on leur a montré, même pour leur, les mettre en confiance, on leur a montré ce qu'on avait écrit, ce qu'aucun journaliste ne fait jamais, personne ne fait jamais ça. Ce que j'aurais refusé de tout homme politique, etc. Mais qu'on a on leur a accepté à eux parce qu'on se disait qu'ils maîtrisaient moins la parole médiatique et que du coup, ils avaient aussi le droit d'être maîtres de ce qu'ils voulaient nous dire et qu'on ne les mette pas en, en danger avec leurs voisins, etc. Mais, euh, mais pour nous, c'était important qu'ils voient que, que parfois, ce n'est pas que les journalistes qui font n'importe quoi, que parfois, on dit des choses qu'on n'avait pas voulu dire ça, puis euh, c'est ce qu'on a dit pourtant. C'est ce qu'on a dit pendant tout tout ce qu'on a dit, pourtant, c'était ça. Et ce qui était important pour nous, c'est après de faire des... Des articles où, où tout ça apparaissait. C'est-à-dire que, justement, qu'on ne fasse pas des articles, euh, euh, ici c'est super, et, et parce qu'on voyait bien que ce n'était pas ça. On voyait bien que c'était ni complètement sombre, mais ni complètement euh, génial d'habiter à la cité des 4000 à le Courneuve. Et que la complexité que voir quelqu'un quatre fois ou cinq fois dans la même année bah, nous permettait de, euh, de un, un jour, par exemple, faire un, un reportage sur une jeune fille euh, dans ses projets avec ses copines et puis d'aller la voir chez elle la fois d'après et de se taper les, les, voilà, les quatre mecs, euh, les quatre dealers qui, qui squattent en permanence dans son hall d'immeuble et donc qui pourrissaient la vie de sa famille. Et que sa vie, c'était ni hyper sombre parce que, parce que les jeunes sont comme ça là-bas, c'était ni sordide, ni toujours marrant, quoi, et qu'on on, on essayait de, de dire les deux. Voilà, c'était ça, c'était euh, important, parce que c'est d'avoir, voilà, ce, ce, ce, ce, de, de leur faire se rendre compte qu'eux-mêmes sont porteurs du malentendu. Et, euh, et, et je pense aussi que le rapport, il est dégradé. enfin je, Moi, j'ai beaucoup essayé de réfléchir sur qu'est-ce qui fait que dans ces endroits, le rapport, il est plus dégradé qu'ailleurs. Parce que finalement, moi, à chaque fois que je vois des gens qui ont affaire à des journalistes, bon, du bois jusqu'ici, j'ai pas eu trop de problèmes de, sur mes articles, mais je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui qui sont pas contents parfois d'un article que vous avez fait, puis qui vous le disent pas, c'est tout. Ils sont pas ils sont pas contents parce que vous avez retenu une phrase, c'était pas, mais ils vous le disent pas. La différence dans ces quartiers-là, c'est que d'abord ils vous le disent. Et puis, la différence ces quartiers-là, c'est aussi qu'il y a une forte mémoire collective. Et ça, c'est mmh. des quartiers à la, à la cité des 4000, la Courneuve. Euh, les gens euh, sont... Il euh, y a beaucoup de gens qui donc, sont arrivés. C'est une cité qui a été construite. Les premiers immeubles, ils sont construits en 62. Donc, ils sont construits en 62. Il y a beaucoup de pieds noirs qui arrivent. Euh, et on y met aussi la, la ville de Paris, puisque la cité des 4000 appartenait à, à la mairie de Paris. Donc, euh, la mairie de Paris, y envoyait, envoyé ses déshérités. J'avais trouvé ça dans un article du Monde de 1971. Donc on, on envoyait les gens, comme on refaisait notamment tout le, le, tout le, le 13e arrondissement de Paris à cette époque-là, on avait beaucoup détruit, donc en gros, on a, la, la mairie de Paris y envoyait euh, ses personnels, euh, éboueurs, etc., on les envoyait vivre à, à la Courneuve. Et puis évidemment, comme c'était très mal construit, en peu de temps, il y a eu des dégradations sur les, les bâtiments, et donc euh, il y a eu un changement de population. Et il n'y a eu que des changements de population pour avoir des, des populations de plus en plus précarisées. Mais il y a eu une constante, c'est-à-dire que les familles restent. Et donc, nous, on a vu beaucoup de gens qui vivent en dessous de chez leurs parents et dont les enfants vivent de l'autre côté de la rue. C'est-à-dire qu'on est, qu est attaché à son quartier. Et aussi, comme une façon, je pense, de ne pas affronter la stigmatisation en dehors du quartier, il y a une, aussi une, une facilité, peut-être, à rester dans son quartier d'origine, dont on connaît les codes. Euh, et une maman nous avait dit ça, elle nous avait dit... Euh, vous voyez ici, moi, ce que j'aime bien, c'est que personne ne vous regarde de travers parce que vous êtes chômeur ou vous vivez des allocs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chômeurs et qui vivent des allocs. Et donc, les gens restent. Et du coup, vous avez donc des familles entières, des, des, y compris même des fratries. C'est-à-dire, c'est très marrant de voir bah, tous les grands frères sont copains et tous les, les petits frères sont copains et toutes les sœurs sont copains. Donc, les familles sont, sont, se fréquentent à plusieurs niveaux, etc. Ce qui fait qu'il y a une forte mémoire collective puisque les parents et les grands-parents habitent déjà dans ce quartier tout le monde se rappelle par exemple nous à, à chaque fois les, les premiers contacts on avait à justifier euh, le par... moi j'ai eu à justifier le passage de mes collègues euh, en 2005 par exemple on m'a dit mais euh, vous la connaissez euh, machine du monde ah ouais elle était venue c'était nul ce qu'elle avait fait c'était drôle parce que dans le l'immeuble d'à côté on me dit ouais elle, elle, elle c'était super hein, ce qu'elle avait fait c'était super cest donc en fait vous, vous avez tout de suite à justifier bah, du travail de vos collègues d'il y a 5 ans et du travail de enfin voilà ils ont tous ce souvenir de, de, de, de je crois que c'était Paris Match qui avait euh, qui avait euh, rajouté des barbes en enfin, faisant un, un article sur la montée de, de, de, de, de du djihad en banlieue, avait rajouté des fausses barbes et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose. Euh, D'ailleurs, je voulais faire un article dessus et puis je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu du mal à retrouver. Ce n'est pas facile de retrouver parce que je ne sais pas le titre de l'article. Donc c'est très compliqué pour moi de retrouver cet article. Mais je voulais faire un article là-dessus parce que cette histoire, mais je ne sais pas combien de fois on nous en a parlé. Et à chaque fois, donc, nous, on arrivait et on commençait par devoir justifier ce travail qui avait été fait dans les années 90, au moment, en effet, où... Euh, Enfin, Nous, justement, en en parlant avec les gens, on a essayé de raconter l'histoire du quartier à travers le regard des gens et justement où les gens nous disaient qu'en effet, dans les années 90, au moment où il y a eu la guerre du Golfe, c'est la première fois qu'ils avaient vu des journalistes venir les voir en tant que musulmans. C'est-à-dire on venait demander à la Cité des 4000, à la Courneuve, ce que les musulmans de la Cité des 4000 pensaient de la guerre en Irak. Et c'était marrant parce qu'eux n'avaient jamais accueilli les journalistes de, en se, en, avec cette, ce référencement-là, quoi. — euh, et donc voilà, c'est à un moment qu'il y a ça. Et, et donc je pense que euh, c'est pour ça que c'est plus compliqué qu'ailleurs, notamment parce qu'il y a cette mémoire collective. Et que du coup, alors que pris un à un, les, les gens qui ont affaire à des journalistes finalement... Euh, ont peu de chances d'être confrontés à des journalistes dans leur vie. Si vous êtes prof, peut-être un jour vous allez accueillir un journaliste dans votre établissement, vous n'en serez pas très content, mais euh, probablement que du coup, euh, quelques années après, vous ne serez même plus dans le même établissement, ou la tête de l'établissement aura changé. Donc bon, bref, ça va, ça va se dissoudre très vite, en fait, ce, ce souvenir-là, que vous garderez vous, mais euh, pris un à un, peut-être que dix ans après, on viendra dans cet établissement, et on se rappellera vaguement qu'il y a eu un, un reportage euh, il y a dix ans. Là, ce n'est pas du tout pareil. Vous arrivez et vous, vous arrivez dans une histoire et une histoire de, de la mésentente et histoire de la mésentente aussi parce que euh, enfin moi, c'est mon analyse, hein, mais euh, c'est parce, parce que les, les gens vous renvoient collectivement euh, euh, ce qui ressemble d'une stigmatisation collective sur ces quartiers. C'est à dire que pour eux, la stigmatisation n'existe que parce qu'il y a un traitement journalistique stigmatisant. Donc, évidemment, que vous, quand vous arrivez, vous portez tout ça. Et que vous, quand vous leur demandez la, leur, euh, leur, leur, leur, ce qu'ils en pensent, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a évidemment ce truc de « mais moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner » C'est-à-dire que toi, c'est ton boulot, vous êtes payé pour ça. Et d'ailleurs, souvent, provocateur, des jeunes disent « mais combien tu me payes ?» euh, et, euh, Mais il y a aussi euh, « qu'est-ce que j'ai à y perdre ?» voilà. et, et souvent, les gens ont plus à y perdre qu'à y gagner. Enfin, nous... Euh, euh, on, on faisait très attention à, ce que, à, à comment on faisait euh, parler des gens du trafic. C'est-à-dire que souvent, c'est notre regard qui a incarné le récit des trafics euh, dans ce quartier-là. L'avantage, c'est que comme on y a été souvent, on a vu euh, tout le phénomène euh, euh, passionnant et, et, et, et terrible de voir qu'une une grande barre, euh, qui est la, la barre Balzac, qui était une des plaques tournantes du trafic de cannabis en Ile-de-France, on, on a vu, nous, quand on est arrivé dans le quartier, elle commençait à être murée, et donc euh, les trafics, on a vu comment ça a déporté les trafics sur les barres d'à côté, c'est-à-dire que deux mois plus tard, on revenait dans un immeuble qui était tranquille normalement, et on avait le comité d'accueil et les gens qui nous disaient euh, « c'est l'enfer, euh, maintenant ils arrivent chez nous », etc. Mais on n'a jamais, en fait, enfin on a le moins possible fait incarner cette parole critique sur les trafics par les habitants, parce que c'était très difficile. Il y a peu de trafiquants, je pense, qui ont été lire notre blog, mais pour nous c'était quand même difficile de leur demander de prendre ce risque au nom de... De, de, voilà, au nom de la vérité journalistique. Donc l'avantage, c'est que comme nous, on était souvent dans ce quartier-là, on a pu le raconter de cette façon-là. Mais, euh, mais voilà. Et donc, c'est euh, compliqué. Et je ne parle même pas de la, de la photo, parce qu'évidemment, on s'est pris des gros coups de pression souvent sur des... Sur des alors qu'on photographiait justement autre chose. Euh, on rappelle un soir... À 19h, on était dans le quartier, il y avait une tour comme ça. Et Je dis à la photographe, je dis, oh, prends la tour, c'est beau. Il y avait toute, enfin, C'était la tombée du soir, puis il y avait toutes les lumières qui étaient allumées. On voyait que ça vivait, enfin, c'était super. Et, et, et elle, elle pose son sac, elle prend, elle se cache derrière un truc, elle dégaine. Et là, je, on, je vois une voiture, je fais hop, oh, on voit une voiture qui tout de suite fait demi-tour. Je dis bon, ça y est, on va se faire prendre la tête. Et hop, la voiture en deux minutes prend un sens interdit, vient. Et qu'est-ce que vous faites là Vous n'êtes pas journaliste, j'espère. Donc là, qu'est-ce que vous dites donc moi, je... et donc moi, je pense que je... il faut le plus possible être transparent. Donc j'ai dit, mais si, bien sûr. Si, si, nous sommes journalistes. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites Vous ne prenez pas des photos Si on prend des photos, et donc là... Euh, J'aurais dit, mais d'ailleurs, on prend des photos, vous voyez très bien ce qu'on prend en photo, on prend la, la tour, et vous savez très bien qu'on n'a pas pris en, en photo le 28 Joliot-Curie. Enfin, voilà, C'était une façon de dire que nous, on sait très bien où ils sont les trafics, et qu'on n'est pas, euh, pas là pour montrer les trafics, on est là pour prendre le, le bâtiment. Et le mec nous a dit, ouais, ouais, c'est ça, machin. Bon, ceci dit, il est parti, et après, il n'est plus venu nous emmerder. Mais c'est toujours une question comme ça aussi de, de comment moi, je, comment moi je, je me, me comporte. Et j'ai toujours aussi qu'il faut être doublement poli, parce que, justement, ça, ça monte très vite. Donc, il faut toujours... Et cette fois-là, j'ai désamorcé le conflit. Si je m'étais dit, si je suis journaliste, et alors, on a très bien le droit de faire notre métier et la liberté de la presse, c'était sûr qu'on se serait fait casser la gueule, quoi. Donc, voilà, c'est tout un... Une approche, mais qui plaide pour moi aussi euh, dans euh, une spécialisation. C'est-à-dire qu'on a des journalistes qui. Euh, euh, moi, j'ai des, des confrères qui passent leur vie à l'Elysée, qui suivent François Hollande et, et Nicolas Sarkozy. Ça. Ils se comportent d'une façon, ils ont des codes. Enfin, moi, je dis souvent, quand je vais faire un reportage, je réfléchis à comment je m'habille, mais parce que c'est important pour moi d'arriver de, de, dans ces quartiers, de ne pas avoir l'air d'une grande dame de Paris. De toute façon, je ne saurais pas, je ne saurais pas le faire, mais, mais bon. Je veux dire, c'est important pour moi. Et finalement, je ne vois pas pourquoi il y aurait des journalistes qui sont experts et qui traitent l'Elysée, qui ont un carnet d'adresse ou qui traitent de... Euh, euh, je veux dire, au journal, au, journal dans, au service éco, il y a des gens qui sont ultra spécialisés. Enfin, il y a des spécialistes du secteur automobile, du secteur des matières premières, de la grande distribution. C'est des gens qui ont les codes. C'est des gens qui ont les codes ben euh, avoir quelqu'un qui est spécifique sur les banlieues, c'est aussi avoir les codes, c'est-à-dire que, évidemment, c'est des problématiques générales, donc tout le monde sait ce que c'est que le chômage, le logement, etc., mais après, il y a aussi des codes d'attitude, des codes de, de comment ça fonctionne un quartier, euh, des codes de euh, quand un jeune me dit n'importe quoi, euh, je ne le note pas tout de suite dans mon quartier parce que je sais qu'il me dit n'importe quoi, parce que systématiquement, dès qu'on rencontre des jeunes, ça commence toujours par un moment d'esbroufe et, et qu'on sait que les jeunes, ils ne vont pas réagir de la même façon en groupe et tout seul. Voilà, donc pour moi, c'est ce qui plaide en fonction de... C'est ce qui plaide pour ça. Et, euh, et j'ajouterai euh, un petit truc sur la police, parce que l'avantage de notre travail, c'est que du coup... Euh, euh, j'ajouterai deux choses, je vais commencer par... L'avantage de notre travail, c'est que nous, on était sur... Euh, tu parlais de France Culture tout à l'heure, donc évidemment, moi, quand je travaillais, je disais... L'avantage, c'est que j'ai longtemps travaillé pour Radio France Internationale, or, dans beaucoup RF, de familles, ouais. on sait très bien ce que c'est que RFI, donc ça, c'était bien. Mais, euh, mais évidemment, dans ces quartiers, personne n'y le monde, euh, pratiquement personne n'est le journal, nous pendant qu'on y était, le, le, la maison de la presse a fermé. Euh, donc il euh, y avait quelqu'un qui vendait le Parisien, donc le Parisien il voit bien, mais, euh, mais le monde y voit pas du tout et surtout le Parisien il l'achète pas. Enfin, les jeunes, personne, euh, je veux dire, déjà qu'au déjà qu au, au, au, cœur de Paris, les gens n'achètent plus le journal, donc là c'était les 4000 je je vous dis pas. Euh, par contre, tout le monde a Internet et tous les jeunes ont Facebook. Et ça, pour nous, ça a été euh, une vraie découverte et un vrai plus dans la relation qu'on a pu tisser avec les gens, et j'espère dans, dans la vision qu'ils ont eue de notre travail, c'est que tout le monde avait une grande facilité à lire. Donc tout le monde euh, lisait. Euh, les gens nous demandaient comme amis sur Facebook. Alors donc moi, j'ai je, je, fait des séparations, hein, mais euh, moi, j'ai publié toujours nos, tous nos posts sur Facebook. Donc euh, tous les jeunes de 18 à de 18 ans qu'on avait, euh, voyaient tous les postes qui paraissaient sur eux. Et y compris, à un moment, on a suivi un jeune dans ses, dans ses difficultés euh, de, de, de, de, au sein de, son, de, de, de recherche de travail, de recherche de formation, d'orientation, etc. Et il nous parlait beaucoup du rap, mais moi, je ne voulais pas euh, tout de suite euh, faire un portrait d'un jeune qui fait du rap. Voilà. J'avais envie de l'aborder d'une autre façon. Et après euh, un an, où on a raconté qu'il ne trouvait pas de stage, que, etc. Euh, c'était la fête de la musique. Et il nous dit ah, « ben moi, ouais, je fais un concert à la fête de la musique. » Donc là, on se dit ah, « bon, on y va. » Et donc on va au Centre culturel de la Courneuve, où il y a une grande soirée de rap, etc. La veille du, la veille du bac. Et, euh, et on, on lui dit « Ah ben, écoute, on va essayer de faire un... » euh... Et donc c'était un jeune très rentré, comme ça, très très très secret, qui nous parlait toujours, mais un peu en se cachant. Et on se dit « bah on va aller voir. » Et on, on vient, on lui dit « Écoute, on... » comme nous on fait euh, l'internet, on va, on va venir et si, si tu veux, après ton, après ton show, après ton passage, on viendra euh, et on va te filmer, tu nous raconteras euh, qu'est-ce que ça te fait de monter sur scène et tout ça. D'accord, d'accord. Quand ils vous disent d'accord, d'accord, vous savez que vous avez une chance sur deux qu'au final ce soit non. Évidemment, oui. ils répondent jamais à leur téléphone, c'est donc on y va et là, on le voit sur scène et c'était génial parce qu'on l'avait vu pendant un an complètement renfrogné, dans des galères. Et puis nous, on lui demandait que de la parole là-dessus. Et tout d'un coup, on voit un mec solaire qui enflamme tout le public, qui fait le show, quoi, comme un dingue. Et on va en coulisses, on le filme et là, il explose. Quoi. Enfin, vraiment, on a une parole qu'on n'a jamais eue avec lui. Génial. Et puis il dit de toute façon, demain, c'est le bac. Mais moi, j'avais besoin de ça. Je vais tout éclater, etc. Il se trouve qu'il a eu son bac avec mention bien. Et, euh, et donc on a cette parole comme ça et on montre cette petite vidéo où les. Voilà, on montre qu'un qu jeune de banlieue, ce n'est pas des que des galères d'emploi et tout ça. C'est aussi euh, des jeunes qui font du spectacle, qui font beaucoup d'activités, qui sont des, des artistes, qui écrivent des textes et tout ça. Et il me semblait qu'on racontait ce que c'était que la complexité, quoi. Que les, on ne réduit pas euh, un jeune à, à la stigmatisation de je suis un chômeur ou je galère, etc. Que c'est beaucoup plus, euh, voilà, que les gens sont plus complexes et profonds que ça. Et, euh, et ce qui nous a fait plaisir, c'est que donc on a fait le, le poste. Et qu'on a vu surtout que lui, tout de suite, a partagé la vidéo sur Facebook parce que la vidéo, elle était sur Dailymotion et qu'il se ré réappropriait ce travail. Ce, ce, donc, ce, ce reportage qu'on avait fait, il se réappropriait. Et je trouvais ça intéressant. Enfin, c'est sur la question de qu'est-ce que c'est que notre travail, à quoi ça sert notre travail. C des... Moi, j'ai pas... Euh... Ça un peu quand je dis ça, parce que je m'applique beaucoup, mais... Voilà, j'ai pas résolu tout ça, mais c'est intéressant d'avoir des gens qui se réapproprient votre travail. Vous vous dites, bon, au moins peut-être pour ce jeune, je n'ai pas complètement dévasté la révélation qu'il avait aux journalistes. Évidemment, après, toute la question est de dire quelle est la distance que je mets, etc. Mais je veux dire, la, la question des réseaux sociaux, de l'Internet, etc., que je n'avais pas du tout à, à l'idée quand on a lancé ce travail, était vachement intéressante parce que nous, tout d'un coup, ce n'était pas quelque chose qu'on allait faire sur eux, sans eux, loin d'eux et qu'ils ne verraient jamais. C'était quelque chose qui était là, tout près d'eux. Et même, on a, sur le blog, il y avait donc des gens qui postaient des commentaires. Et on a vu, sans qu'on leur dise, les gens nous ont dit « Ah, mais tu sais, j'ai répondu aux commentaires. » Voilà, j'ai vu les gens, là, ils avaient mis un commentaire. J'ai répondu « Ah, mais moi, j'ai retrouvé ma vieille prof. De Elle m'a mis un commentaire sympa. » Donc, y compris pour eux, et par exemple, pour quelqu'un qui... Euh qui est né dans le bidonville, une personne qu'on avait été rencontrée justement pour qu'il nous présente d'autres personnes, en discutant avec lui, on s'est rendu compte que pour le coup, c'était lui qui était intéressant, parce qu'il était né dans le bidonville et qu'il avait fait tout un parcours associatif et qu'aujourd'hui, il travaillait à la mairie en tant que chargé de mission sur la, les comités de quartier, etc. Et, et lui, bah, c'était enfin nous, on l'a écouté, on l'a emmené au parc de la Courneuve, il nous a montré où c'était, enfin, c'était vraiment passionnant. Et lui, il est hyper reconnaissant parce que, Finalement, il lui a posé des questions que personne n'était jamais venu lui poser et on a changé son image au sein de la ville. Et il y a plein d'écoles qui, qui ont demandé à ce qu'il viennent euh, qu vienne intervenir dans, dans, dans son école. Euh, il, il, lui, donc, il est plutôt euh, proche de la majorité euh, communiste et il disait, ah, tu sais, la, le député Daniel Goldberg, donc socialiste, tu sais, il m'a appelé, euh, il m'a dit que c'était super. Et c'était aussi vachement intéressant de voir... Que ben voilà encore une fois euh, notre travail, c'était pas juste on part, on vient, on arrache quelque chose et on et on le donne en pâture à d'autres, mais que non notre travail, c'était un travail qui aussi, peut-être j'espère, modestement apportait quelque chose de, de, de du collectif de la Courneuve et, euh, et euh, c'était un autre travail et une autre façon de voilà pour les gens de de de, de vivre leur euh, de vivre leur ville et de se vivre en tant que citoyen. Et grâce à ce blog, on a eu aussi des gens qui nous ont contactés, qui ne nous auraient jamais contactés autrement, et notamment un flic. Et ça, c'était génial pour nous, parce que nous, on n'a jamais pu... En euh, Seine-Saint-Denis, il y a des, des, vraiment il y a des, pas mal de tensions avec, euh, avec la police. Enfin, je veux dire, ça a été un des gros chantiers de Sarkozy euh, qui a nommé c'est euh, euh, qui a nommé ces hommes à la tête de, de, voilà, de la direction de la, de la sécurité publique, etc. Donc nous, en trois ans, moi, euh, à chaque fois, j'ai eu un accord de principe du commissaire pour qu'on on puisse à un moment le, le confronter à, à, à la réalité qu'on voyait et, et à celle que nous décrivaient les habitants. À chaque fois, il m'a dit un accord de principe et à chaque fois, on nous a refusé l'interview. Donc nous, c'était compliqué d'avoir cette parole. Et en fait, un jour après l'été, j'ai reçu un, un message d'un agent de la BST. Donc euh, c'est des brigades spécialisées de terrain qui ont remplacé les UTEC, unité territoriale du quartier, qui en gros euh, marque un peu le retour en arrière du gouvernement Fillon sur le départ des polices de proximité. Donc euh, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont enlevé tous les flics du terrain. Puis ils se sont rendus compte que finalement c'était peut-être pas une si bonne idée. Donc mari euh, d'abord, euh, non, euh, oui Allions-Marie d'abord, hortefeu ensuite. Euh, On nommé des petites équipes qui sont des, des brigades d'intervention. Donc euh, la BST aujourd'hui, c'est des gens qui sont habillés en CRS et qui font des des, des, des interventions euh, ciblées, en gros, pour essayer de, de déstabiliser les trafics euh, qui euh, passent leur journée à aller arracher les gaines, euh, voir dans les gaines électriques s'il y a du cannabis, des, des, voilà, des, de la drogue euh, qui euh, rentrent dans un côté pour faire fuir les gens parce que du coup, ça désorganise le trafic pendant deux heures, euh, voilà, qui font un travail comme ça. Et nous, on les voyait, enfin, c'est des gens qu'on voyait de loin au quotidien. Et un jour, quelqu'un m'a dit, un des, un des leurs, ils étaient dix seulement à la Courneuve, m'a contacté en disant, voilà, j'ai pas trop le droit de vous parler, mais moi, je suis votre blog, euh, donc euh, bah, je sais pas trop, voilà. Est-ce que ça vous intéresse de me rencontrer Donc, évidemment, je dis oui. Et du coup, on s'est rencontrés euh, dans un café à Paris, euh, évidemment, sans en parler du tout à, sa, à personne. Au départ, il euh, fallait vraiment pas que ça se sache. Euh, j'ai commencé à discuter avec lui, avec cette difficulté, que comme ils sont 10 à la BST de la Courneuve, c'était complètement impossible que je cite. Enfin, je veux dire, c'était impossible, j'aurais dit 2-3 trucs d'expérience, tout le monde aurait su qui c'était. Donc au départ, je lui ai dit, écoutez, bah, on va discuter, puis je ferai... pour l'instant, je n'en fais rien, et puis je vous dirai, un jour, j'aurai peut-être une idée de ce que je peux en faire. Mais déjà, ça, a... ça a beaucoup changé mon regard sur leur travail, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était un jeune flic, pas... pas con du tout, qui avait fait des études d'histoire, et qui... Il s'était un peu retrouvé là-dedans par hasard. Enfin, il avait fait histoire, puis du droit, puis finalement, il avait eu besoin d'un boulot. Et puis bon, ça s'était fait comme ça. Et j'étais euh, très impressionnée de voir la finesse du, du regard qu'ils avaient sur ces quartiers. Euh, voilà, j'ai compris beaucoup de choses sur leur fonctionnement, sur le, le rapport qu'ils avaient aux habitants. Ces habitants qui disent beaucoup de mal de la police, mais j'ai appris qu'ils travaillaient beaucoup avec la police aussi, parce que, parce que quand c'est l'enfer, ben, on finit aussi par... Euh, par travailler avec la police et, et, et voilà et donc après on peut dire c'est de la délation etc on peut rentrer dans beaucoup de beaucoup de, de, de réflexions avec beaucoup de principes moraux mais quand on est au quotidien confronté au quotidien homme on réfléchit un peu un peu autrement et donc donc d'une part ça ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit euh, ouais bon euh, Hein, réfléchissons, Lui, il est confronté au quotidien au truc, il connaissait par cœur. Donc il nous expliquait parfaitement, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la série The Wire. C'est dingue, mais non mais c'est vraiment dingue, dingue, dingue, dingue de de la similitude. Enfin, je veux dire, nous, on a vu ça, mais tout le temps. Enfin, c'est hyper proche, hyper proche. Et lui, c'était drôle parce qu'il ne connaissait pas cette série. Je lui ai dit, mais regardez, il faut vraiment que vous regardiez. Mais vous, un travail, il connaissait par cœur tous les noms de qui, qui tenait les... Il disait, bah, là, c'est la famille machin, là, c'est la famille truc, lui, il travaille pour lui, il travaille pour ça. Il nous racontait comment les guetteurs... Euh, une fois, il s'était fait insulter par un guetteur. Il avait dit oh, « mais toi, tu travailles pour les Houmedour Attends, je vais leur dire que tu nous parles comme ça. » Et deux jours après, les gamins s'étaient pris une gueulante parce que, les, les, évidemment, les trafiquants n'avaient aucun intérêt à ce que les, les flics les, les, les fâchiaient. Et, et ils nous racontaient aussi toutes les difficultés qu'ils avaient pour monter des, des dossiers en ayant cette connaissance hyper fine, euh, mais que c'était extrêmement compliqué d'interpeller, de, de, de, de, de, les, les, d'avoir voilà, de quoi interpeller des gens et de faire tomber des et de faire tomber des familles. Évidemment, il nous racontait toutes ces difficultés, alors de son point de vue de flic, avec les magistrats de, de Bobigny, dont il est estimait qu'il était très laxiste, etc. Mais c'était vraiment passionnant, et aussi parce que lui, je pense, trouver là tout d'un coup, pour la première fois, quelqu'un qui l'écoutait, qui n'était pas son chef, ni sa copine, ni rien. Donc, moi, je lui ai posé des questions. Je pense que ça l'intéressait d'avoir aussi notre regard sur le terrain. Et puis nous, on gagnait ça. Et, et finalement, donc moi, j'ai quelques bribes d'infos, que j'ai sorties, c'est-à-dire qu'ils nous disaient qu'ils n'avaient plus de papier pour prendre les plaintes, par exemple. Donc on en a fait un petit poste, quoi, parce que ça racontait ça. Ça racontait, on a, on a, on a, on a trois voitures, donc si, tu, si vous voulez, bah, quand il y en a une qui est euh, mobilisée euh, là, bah, en fait, nous, on en prête une à Aubervilliers, puis voilà. Et, euh, bon, plein d'histoires comme ça, quoi, où ils racontaient l'absence la, euh, la, de moyens, l'absence d'effectifs. Euh, ils racontaient que. Euh, à à Saint-Ouen, par exemple, il y a eu, euh, il y a eu justement tout, euh, tout un, un reportage, une série de reportages sur un hall squatté parce que les habitants se révoltaient contre ce hall squatté, ce qui avait valu une, une venue de, de Claude Guéant, évidemment. Et évidemment, ce hall euh, a été mis sous escorte policière et ça, ça a facilité euh, grandement la vie des gens. Mais lui, ce qu'il me racontait, c'est qu'il trouvait ça super, sauf qu'en fait, ça a immobilisé une voiture et des équipes de tout le département pour un hall à Saint-Ouen. C'est-à-dire que des gens de la Courneuve étaient mobilisés régulièrement, ça tournait les équipes. voilà, Ça racontait la, la, la misère de, de, de, du travail de police en Seine-Saint-Denis et c'était passionnant. Et finalement, il euh, y a eu un article dans le journal à la fin de l'année dernière sur un peu le bilan Sarko, enfin, l'idée, c'était de dire, voilà, euh, prenons des gens, un peu, de la fonction publique, euh, des, des magistrats, voilà. des magistrats, des profs, des, des, des flics, etc., et, et faisons-leur raconter les années Sarkozy. Et là, je me suis dit, ah, moi, j'ai quelqu'un pour vous, si c'est... Et alors, je leur ai dit, voilà, vous dites BST, et je veux rien d'autre, même pas un département. Et on m'a dit, euh, on m'a dit, d'accord, BST, donc... Et donc, j'ai pu... Euh, j'ai pu... Euh, J ai, j ai, voilà, on a pu publier son témoignage dans le journal mêlé à d'autres euh, témoignages.